Bonjour à tous, nous allons commencer le, le laboratoire sur la réalité virtuelle mixte et augmentée. Avant de commencer les, les introductions, je vais vous donner quelques informations concernant ce laboratoire et notamment euh, une petite liste des choses que vous devriez vérifier avant qu'on commence. Je vous demanderai, et puis je pense que je l'ai dit à plusieurs reprises, de désactiver votre micro pour éviter les retours de son de vous munir d'un casque si vous en avez un pour optimiser votre euh, votre expérience de ce laboratoire, de poser vos questions à l'écrit puisque nous avons euh, Renéma parmi nous, une co-animatrice qui va pouvoir traiter vos questions et me faire le relais pour que je puisse les poser aux experts. Cette période de questions auront lieu à peu près cinq minutes après la fin de chaque présentation. Donc, surtout, n'hésitez pas à poser vos questions quand bon vous semble via euh, l'option clavardage. Sachez aussi que nous avons commencé euh, l'enregistrement et puis, ben, je vous souhaite un bon laboratoire à tous. Alors, je vous ai déjà dit bienvenue. Pour certains d'entre vous, je pense que, la, la, la, que, que vous connaissez la, la vitrine, mais euh, je vais la présenter. Donc, nous sommes dans le premier euh, laboratoire, le premier volet du laboratoire sur les technologies immersives dites réalité virtuelle augmentée et mixte. Je vais me présenter rapidement. Je suis euh, Florence Sedaminou Muratet, conseillère euh, pédagogique à la vitrine technologie. Et cette vitrine technologie, euh, a pour mission au Québec de conseiller les établissements sur les technologies émergentes, donc les établissements d'enseignement supérieur sur les technologies émergentes et les pratiques pédagogiques émergentes, de gérer les achats regroupés des Microsoft et Adobe au Québec euh, dans le réseau collégial et de gérer le catalogue de ressources d'enseignement et d'apprentissage nommé CRS. Pour commencer, euh, je vais vous présenter le, le, le premier expert. J'introduirai je, je, une présentation des experts au début de, de, leur, de, leur, de leur intervention. Nous allons commencer tout d'abord avec, avec Pierre-Julien Gué. Mais avant ça, et avant de commencer avec Pierre-Julien Gué, excusez-moi, je, je, je, je prends des raccourcis, nous allons commencer par euh, voir quels sont les objectifs et les modalités de ce laboratoire. Donc, comme je l'ai euh, partagé avec vous ultérieurement, vraiment l'objectif de ce laboratoire, ça va être d'explorer quelques innovations liées aux réalités virtuelles augmentées et mixtes, de voir à peu près ce qui se passe euh, au Québec et ailleurs, parce que nous avons vraiment le grand honneur d'avoir de, de, de, invité euh, des experts euh, venus de France, et aussi de comprendre les enjeux de leur utilisation dans le milieu de l'éducation. Et ça, c'est ce qui va vraiment nous intéresser ici. Qu'est-ce qu'on va faire de ces technologies immersives et comment on va optimiser leur utilisation dans le milieu de l'éducation Alors, nous avons commencé le, le, le début du laboratoire. La première présentation sera la présentation de Pierre-Julien Gay, qui euh, a mis sur pied et dirigé la vitrine Technologie-Éducation jusqu'en 2018, il préside depuis 2014 à la délégation canadienne aux réunions internationales dont les travaux portent sur le développement des normes dans le domaine des technologies de l'information pour l'enseignement, l'éducation et l'apprentissage. C'est aussi la raison pour laquelle justement nous avons euh, invité euh, Pierre-Julien pour euh, cette, première, cette première présentation euh, de premier volet sur les technologies immersives. Il va nous permettre de découvrir quels sont ses usages dans euh, les technologies de l'information et quelles en sont peut-être les normes euh, si on commence à discuter de normes au niveau de, des réalités virtuelles. Deuxième présentation, la deuxième présentation sera la présentation d'Alexandre Trontin et de Vincent Olivier de Métier 360 qui nous, viennent, qui nous viennent de France. On va pouvoir les écouter sur une manière dont ils ont développé euh, et utilisé l'outil euh, des réalités virtuelles dans l'orientation. Euh, nous aurons ensuite une pause de 10 minutes à 10h15, donc ce sera vraiment 10 minutes, à 10h25, nous aurons la présentation de Nicolas Dupin de, du Immersive Lab. Donc la troisième présentation sera la présentation de Nicolas Dupin de, de, qui, qui nous vient aussi de France du Immersive Lab et qui va nous parler justement des réalités virtuelles dans la formation. Et à la fin de, cette, de ce laboratoire, nous aurons l'opportunité d'écouter aussi Eric Harvey du CIMI. Je vous ferai des, des, des introductions beaucoup plus développées au début de leur présentation. La fin du laboratoire aura lieu à 11h30. Pour ceux qui ont un peu de temps ou encore des questions à poser, je resterai, je resterai à peu près une demi-heure à la fin du laboratoire pour répondre à vos questions. Je vais maintenant passer la main à Pierre Julien Gay et avant de lui passer la main, je vais vous parler un peu plus de Pierre Julien sachant que vous avez déjà dit que c'est qu'il justement avait mis sur pied et dirigé la vitrine depuis enfin jusqu'en 2018. Et euh, la raison pour laquelle, et je, je, je me répète un peu, mais la raison pour laquelle vraiment on l'a invité, c'est pour son expertise dans les normes, les technologies de l'information pour l'enseignement, l'éducation et l'apprentissage. Je vais passer la main à Pierre Julien. Écoutons. Pierre Julien. Oui. Tout le monde vous entend Oui, je suis prêt. D'accord. Oui. Donc, je te oui. passe la main. D'accord. Oui. Alors merci Florence pour l'introduction. En fait, euh, ce matin, je vous présente une tentative de, de typologie de la réalité virtuelle et augmentée à partir de deux, deux endroits où on a fait des travaux. Euh, D'abord, euh, le comité conjoint, euh, comité technique conjoint entre ISO et la Commission électrotechnique internationale a mis sur pied un groupe d'études sur la réalité augmentée et virtuelle pas seulement dans le domaine de l'éducation, mais de façon générale. Je pense qu'il est intéressant d'avoir une perspective très large dans un premier temps. Et puis, euh, au sein du groupe 36 qui travaille précisément sur les applications éducatives, il y a également quelques travaux qui ont été effectués. Donc, euh, on parle de typologie et essentiellement, ce que le comité euh, a noté, c'est... Euh, c'est une classification en fonction de la présence d'Avatar ou non, donc qui nous représente dans la, la réalité virtuelle. Euh, soit l'apprenant, soit également aussi le, le tuteur ou, ou l'enseignant. Euh, une typologie aussi en fonction des, de deux types principaux d'utilisation, soit l'observation qui est plus passive et la participation. On s'est aussi euh, penché sur quelques modes possibles d'évaluation et on terminera en examinant quelques contraintes. Alors, vous avez ici un genre de continuum de la réalité vraie jusqu'à la réalité virtuelle avec toutes sortes de déclinaisons possibles. Je vous invite à regarder dans la partie du bas, dans le fond, là, on, qui permet d'illustrer assez facilement les types d'utilisation. Vous avez par exemple la projection d'hologrammes dans une réalité augmentée. Ici, c'est un bureau d'architecte. Ensuite, vous avez l'exemple de Google Maps, ceux qui, parmi vous, sont assez chanceux pour avoir les modèles les plus récents euh, d'Android ou iPhone ont cette possibilité d'avoir le, le traitement de la réalité virtuelle. Et dans Google Maps, en mode euh, piéton, euh, on peut obtenir les indications pour tourner à gauche ou à droite pour arriver à destination. Il y a différents types d'immersions aussi qui sont euh, possibles. Euh, il y a la série Discovery Tour de Ubisoft qui offre des expériences assez impressionnantes en Égypte et euh, en Grèce. Et ceux qui ont eu la chance peut-être d'aller dans des arcades de, de jeux virtuels euh, ont peut-être fait l'essai de cet oiseau. Euh, donc c'est une espèce de dispositif sur lequel on doit se coucher. On a euh, des ailes, on a un ventilateur dans le, devant la figure qui nous projette de l'air alors qu'on vole au-dessus de New York ou euh, de la, la jungle. Alors, ce sont différentes déclinaisons possibles. Maintenant, on va essayer de mettre un petit peu d'ordre euh, là-dedans. Donc, pour revenir à notre typologie, on a cette euh, dichotomie, si on veut, entre observation et participation. Bon, on se posera tout à l'heure des questions sur l'impact euh, au niveau pédagogique d'une stratégie ou de l'autre, ou à tout le moins, tout le moins les, les attentes qu'on peut avoir en tant qu'éducateur. Ensuite, on a parlé de l'avatar. Donc, c'est la possibilité de se voir représenté dans le monde virtuel, euh, comme acteur. Lorsqu'on est dans un mode de participation, habituellement, le, on doit absolument avoir un avatar sous une forme euh, ou une autre. En ce qui concerne les capteurs, des capteurs de toutes sortes, euh, des, des dispositifs qu'on tient dans la main, des manettes qu'on tient dans la main euh, et d'autres types de dispositifs, ben, ils sont optionnels, mais euh, certainement très euh, bienvenus au fur et à mesure qu'on progresse dans un niveau de complexité. Alors, le premier type euh, retenu pendant le rapport, c'est l'observation euh, de, de scène. Et c'est Basé sur la prémisse que qu'on peut apprendre par l'observation en se familiarisant avec, avec, par exemple, un paysage ou les composantes d'un mécanisme ou d'une machine. Et on peut aussi mémoriser différents termes ou la disposition des éléments par rapport à euh, un autre. En fait, c'est un peu le, la visite, la sortie de groupe de, de, de classe, mais appliquée individuellement. Les interactions dans ce type d'activité sont limitées. Euh, l'apprenant peut choisir normalement la scène qu'il désire voir et il peut modifier l'angle de vue. Et autant l'apprenant que l'enseignant se situe en dehors de euh, la scène d'apprentissage. Alors, quelques exemples. Euh, un dispositif ici pour euh, visualiser le mouvement des particules chargées qui a été développé à l'Université Laval. Expérimentaux Cégep sainte fois qui est en usage dans plusieurs euh, collèges euh, au Québec. Donc, euh, ces particules, ce flux de particules na naturellement est invisible, mais ici on, on permet de le rendre visible et de faire des expériences. Euh, un dispositif en France pour euh, l'entretien des éoliennes, donc on peut voir euh, le fonctionnement de chacune des composantes de cette éolienne. Et en fait, il y a toute la série de Google Expédition euh, qui propose toute une panoplie euh, d'expériences à, à partir de téléphones intelligents qu'on place dans des lunettes en carton. Et c'est assez intéressant euh, parce que euh, lorsqu'il y a un groupe de classe, ben, l'enseignant continue à donner des explications et à interagir avec les, euh, les apprenants. Le deuxième type, c'est celui de l'observation participative. Je n'ai pas trouvé vraiment d'exemple de, très convaincant, disons, de cette euh, utilisation-là. Euh, comme vous pouvez le voir dans le bas avec Second Life ou euh, l'autre exemple, History of Information, ben, on se contente de reproduire une salle de classe. On ne peut pas dire que c'est très innovateur comme type de réalité euh, comme, comme type de stratégie d'enseignement. Enfin, euh, toujours est-il que la, la prémisse est qu'on croit que l'apprenant sera en mesure de transposer dans le réel les comportements et les compétences qu'il aura acquis euh, lors de l'expérience virtuelle. À l'occasion, l'enseignant est aussi représenté par un, un avatar, mais ce n'est pas euh, obligatoire. Et, encore une fois, les deux se situent en dehors de la scène, mais ils vont manipuler ou peuvent manipuler leur avatar. Alors, un exemple qu'on a ici, c'est euh, en soins infirmiers. Donc, il y a euh, différents traitements, différentes lectures de, de paramètres qui doivent être faits pour... Essayer de poser un diagnostic, mais on est en train d'observer seulement ici, on n'est pas en train d'agir dans la séquence. Contrairement euh, au troisième euh, au type qu'on qu va voir par la suite. Alors, un troisième type, c'est celui de l'observation au moyen de capteurs. En fait, ce n'est pas vraiment, on n'observe pas avec les capteurs, mais il y a des capteurs qui vont influencer sur euh, l'observation. Encore une fois, l'enseignant et euh, l'apprenant sont en dehors de la scène, mais ils peuvent utiliser des capteurs. Et on a l'exemple de deux dispositifs ici. Je pense que c'est le type, finalement, de réalité ou d'application pédagogique là, qui est le plus fréquent. On a un ah, simulateur oui, de fonction automobile. Et ensuite, on a euh, le nouveau simulateur de Boeing hein, en 8K. D'autres exemples, euh, l'entraînement cycliste. L'entraînement militaire, euh, il y a une petite vidéo là, le, la, la présentation sera disponible un peu plus tard. Puis je vous invite à aller voir ça, c'est vraiment impressionnant. Donc euh, c'est l'entraînement de saut en parachute hein, qui permet de faire varier toutes sortes de paramètres, là, le vent, les terrains et tout et tout, très très très impressionnant et utilisé par euh, l'armée américaine. Un autre exemple, c'est la simulation d'excavatrices ou encore le forage de puits de pétrole. Donc, dans tous ces dispositifs, euh, l'apprenant n'est pas représenté à l'intérieur de la scène, mais c'est lui qui agit sur euh, l'action, c'est lui qui prend des décisions et qui, euh, qui participe en quelque sorte, mais euh, à partir de, de, de l'extérieur. Donc, ça influence ce qui apparaît à l'écran, ce qui est euh, simulé. Un quatrième type. C'est celui de la participation, cette fois-ci, en combinant à la fois les avateurs et les capteurs. Alors, dans ce, cette situation-là, l'enseignant et l'apprenant, normalement, se situent à l'intérieur de la scène. Encore une fois, notre stratégie pédagogique, c'est d'espérer que ce qui aura été appris, visualisé, expérimenté à l'intérieur de la scène puisse être transposé dans le réel. Alors, ceci dit, j'aimerais revoir un peu avec vous cette, cette classification, puisque euh, finalement, euh, je m'aperçois que on n'a pas et, et tout à fait couvert tout ce qui était possible. Alors, je vais juste essayer de faire une petite manipulation pour revenir à la façon de... Je vais vous présenter un petit questionnaire à ce stade-ci. Les écrans changent tout le temps, donc euh, si je vais me retrouver là-dedans. Voilà. Alors, je vais partager avec vous un petit questionnaire. Euh, je vous demande d'y répondre. Dans ce cas-ci, vous n'aurez pas à répondre à la, à la deuxième question, seulement la première. Donc, je lance le questionnaire. Est-ce que vous voyez toujours euh, l'écran? Oui, oui, on le voit toujours. Euh, bon, vous devriez avoir dit. le questionnaire maintenant. Alors, je vous laisse… Euh, une petite minute pour euh, répondre. La question que je vous pose ici, c'est la suivante. On a ici un logiciel qui a été fait par le CCDMD, le Centre collégial de matériel, développement de matériel didactique, le réseau euh, des séchettes pour Québec. C'est un truc qui permet de simuler le, euh, les chasseurs le comportement des chasseurs-cueillards. Et dans cette simulation qui se passe tout à fait devant un écran d'ordinateur, mais en ligne, et qui est gratuite en passant. Hein. Bien, vous assumez le rôle de, la chef, de chef de bande. vous devez décider à quel moment les gens vont passer de la cueillette à la trappe. Vous pouvez demander l'avis d'un vieillard ou tout. Alors, ma question est très simple, est-ce qu'il s'agit d'une application de réalité virtuelle ou pas? Je pense que c'est terminé. Je il, il reste encore euh, trois minutes pour répondre euh, aux questions. Oui, mais ce, ce n'est pas nécessaire parce que ça prend quand même beaucoup de temps. Si Très bien. Bon, okay. Alors, je vois qu'on ressemblerait à une majorité à ni l'un ni l'autre, effectivement. Euh, je vais essayer de voir si je peux partager avec vous les résultats. Alors, il y a encore ah, une, une petite compilation de quelques secondes ici pour récupérer le tout. Forcément, on est plusieurs. Bon, alors, curieusement, je n'ai pas vu, je ne peux pas partager résultats. Ah, voilà, ici, c'est ici, je peux partager les résultats. On le fait tout de suite. Voilà, donc euh, 24% disent c'est la réalité virtuelle, euh, et 43% disent ni l'un ni l'autre. Effectivement, c'est une question qui, qui m'interpelle beaucoup parce que, euh, dans le fond, on, on reproduit tout à fait un monde à l'écran. Ce qu'on n'a pas, ce sont les lunettes en 3D, mais la question ici, c'est est-ce que vraiment on a besoin d'être plongé euh, dans un monde avec des... Des, des perceptions euh, virtuelles pour vivre une simulation puis se trouver dans une situation virtuelle. En fond, ici, on fait un peu un travail d'intelligence euh, collective puisqu'il n'existe pas vraiment de, de réponse précise à cette, à cette question pour l'instant. Alors, je vais revenir à la présentation de PowerPoint. Tout le monde revoit la présentation? Oui. Oui, D'accord. Alors, le deuxième cas ici, c'est le monastère des Ursulines à Québec, que je vous encourage absolument à visiter. C'est très fascinant. Et il y a des visites guidées, mais il y a aussi une visite qui est disponible en mode virtuel, dans laquelle on peut déambuler à travers les corridors et puis examiner les objets, obtenir de l'information. Alors, encore une fois, on va y aller avec un, un petit sondage. Voilà. Alors, la même question, est-ce qu'il s'agit d'une application de réalité virtuelle, de réalité augmentée ou ni l'un ni l'autre Et là, la deuxième question, puis je vous invite à prendre un petit moment juste pour répondre aux deux questions avant de cliquer sur votre bouton pour faire l'envoi des réponses. On ne peut pas faire l'envoi séparé pour chacune des réponses. La deuxième question, c'est est-ce qu'on est encore dans un cadre pédagogique on ou dans un cadre ludique? Ou, enfin, alors, c'est euh, une question ouverte ici. Donc, je vous laisse une minute pour euh, réfléchir à ça. Donc encore à peu près un 30 secondes, là, il reste quelques réponses à recevoir. encore quelques secondes. Alors, ce qui est, ce qui est vraiment la, la, la question, c'est que dans la réalité virtuelle, on est toujours dans un mode de simulation, mais la, la simulation à l'aide de, de logiciels et dans les logiciels éducatifs est utilisée depuis déjà plusieurs années. La question est, est-ce qu'en passant avec des dispositifs de visualisation 3D, on change de mode ou non? Alors, je ferme le sondage et on regarde les résultats. Donc, on a 65 qu'on est effectivement dans un domaine de, de virtuel, 25 6 disent ni, ni l'autre. Et je vous invite à regarder avec la question euh, sur est-ce qu'il s'agit d'une application pédagogique ou pas. Donc, on voit qu'il y a, il euh, semble y avoir comme deux pôles, il y a le, des gens qui disent ben, « c'est plutôt ludique », d'autres qui disent « oui, c'est pédagogique, ça dépend ». C'est selon le cours, j'aime beaucoup cette remarque parce qu'effectivement, Beaucoup dépend du contexte. En fait, quand on parle de ressources d'enseignement et d'apprentissage, on dit souvent que tout peut être une ressource euh, d'enseignement et d'apprentissage. C'est le contexte ou l'utilisation qui est proposée par l'enseignant ou la stratégie qui est proposée par euh, l'enseignant. Alors, euh, comme le dit aussi un des participants, tout le, a le potentiel d'être euh, pédagogique. Merci, très intéressant. Alors, je vais enregistrer ces résultats. et on à la présentation. Donc, on devrait voir, vous devriez voir l'écran suivant maintenant, c'est qui est Cité Mémoire. Ah oui, mémoire oui. D'accord. Alors, Cité Mémoire, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est une expérience euh, euh, d'un circuit qui est proposé à travers le vieux Montréal. Et à l'aide du téléphone intelligent, on, on, se, on va se retrouver devant certaines bornes. Et à ce moment-là, on peut activer la projection d'un court extrait vidéo, et le son vient par, euh, par notre téléphone. Donc, on a, normalement, on a des écouteurs dans notre téléphone. Ça peut être en anglais, en français, selon la configuration. Il arrive très souvent aussi qu'il y a des changements dans l'environnement immédiat. Par exemple, des lumières ou des projecteurs vont s'éteindre pour faire euh, laisser place à la noirceur. Il peut y arriver qu'une petite ruelle se transforme en rivière. Et là, on a des témoignages de, de gens qui viennent nous expliquer euh, qu'est-ce qui s'est passé dans, dans l'histoire à cet endroit-là. Alors, c'est la, maintenant la, la troisième question sur, euh, que, que je vous pose, à savoir, est-ce qu'il s'agit de réalité virtuelle augmentée? Est-ce que, aussi, oui, je vais juste retrouver les années précédentes. Et est-ce qu'il s'agit de c'est moi, il y a des petites fenêtres qui, qui apparaissent. Bon, voilà. Et est-ce qu'il s'agit d'une situation qui est pédagogique? Alors, je vous laisse répondre. Encore trente secondes. Quelques personnes qui sont en grande réflexion parce que ça progresse moins rapidement vers la fin. On va y aller avec les résultats actuels. Le système est en train de compiler les résultats. Alors, voilà. On voilà, a 67 de réalité augmentée, effectivement. On voit les, les édifices. Donc, euh, et euh, on, on considère donc qu'on est vraiment dans une, une partie là, qui est où, où le virtuel est présent. Allons voir les commentaires au niveau pédagogique. Encore une fois, ça dépend du contexte, ça pourrait euh, ça dépend de l'utilisation. Et là, je pense qu'on vient de réaffirmer ensemble un élément très important c'est la conception, la stratégie pédagogique développée par l'enseignant qui fait toute la différence. Ce n'est pas l'outil. On l'a vécu plusieurs fois à travers l'histoire de l'éducation avec l'audiovisuel, entre autres, même avec l'Internet, en se disant « ben voilà, on introduit un, un outil et par magie, les gens vont apprendre ». On se rend compte qu'effectivement, et vous, vous, vous, vous le dites très bien, c'est d'abord et avant tout une question de stratégie pédagogique. C'est une question de médiation par l'enseignant qui est au cœur de, de toute l'expérience. Une dernière euh, question. Euh, vous voyez maintenant, euh, je pense, un genre de parcours autoguidé, oui? Oui. Parfait. Alors, c est, c est, merci. C'est une expérience qui est proposée par Parc Canada pour le canal La Chine. Alors, c'est un parcours qu'on peut télécharger sur son téléphone intelligent. Où on peut aussi emprunter euh, un dispositif. Ça fonctionne avec euh, des écouteurs, c'est extrêmement important parce que le son est reproduit en 3D. Donc, vous pouvez entendre des bruits tout autour de vous, y compris des bruits qui viennent de derrière. Et lorsqu'on se promène le long du canal de la Chine, il y a beaucoup d'usines désaffectées ou même qui ont été reconverties en condos et tout. Et quand on se promène avec ce guide, euh, qui est géolocalisé, euh, on, on, on entend des témoignages de gens qui ont travaillé dans ces usines, on entend aussi euh, le, le, le bruit des machines dans, dans ces usines qu'il y avait là autrefois. Et à un certain moment donné, on traverse une, une voie de chemin de fer désaffectée et puis on entend un train qui vient derrière, je peux vous dire qu'on se tasse drôlement. Alors, c'est un, un type euh, d'application qui, qui est très différent des autres, où cette fois-ci, la, la réalité a augmenté ne repose pas sur... Euh, Rien. Je viens de perdre le son de M. Euh, Pierre-Julien. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui. OK, désolé. Euh, je pense que simplement, j'ai eu une petite fenêtre à l'écran, hein, puis ça a dû interrompre le truc. au travers de toutes mes petites fenêtres. Et me voici avec la dernière question concernant euh, la, le parcours sonore. Est-ce que, d'après vous, on est toujours dans un contexte de réalité euh, virtuelle ou augmentée Et est-ce qu'il peut s'agir, je pense que là, on aura un consensus sur l'application pédagogique quand même. Mais la question que j'aimerais surtout vous poser, c'est qu'on on parle toujours de réalité augmentée en fonction de dispositifs visuels. Est-ce qu'on pourrait considérer que la réalité virtuelle ou augmentée à l'aide de dispositifs qui sont uniquement sonores? Peut-être commenter davantage cette question dans la, la question 2. Commenter davantage votre opinion sur est-ce que un dispositif sonore 3D peut être considéré comme de la réalité virtuelle ou augmentée. Ou ça prend absolument le visuel, la simulation du visuel. Encore 30 secondes. Bon, C'est très intéressant de voir comment euh, l'exercice qu'on est en train de faire est en train de, de, de, de défaire ou de, de, de, de morceler la, la typologie qui était proposée. On se rend compte que la frontière entre euh, réalité virtuelle, euh, réalité augmentée est peut-être beaucoup plus floue euh, que ce qu'on pensait. Alors voyons maintenant les résultats de ce. Là, je vais fermer ça ici. Compilation des réponses. Yeah. Alors, on a 50% qui disent que c'est de la réalité augmentée. On, on, il n'y a pas de, de, de, de, de, tout à fait le de, de, de même type de consensus sur euh, cette, euh, cette question, à savoir est-ce que l'audio est une façon de, de, de créer de la réalité euh, augmentée ou non. Alors, si on regarde, il ben, semble y avoir que euh, c'est un certain consensus sur le fait que oui, on est dans une situation de réalité euh, augmentée. Et évidemment, euh, je, je terminerai en vous disant ben, écoutez, on n'a on a vu que deux sens. On a regardé que pour deux sens. On pourrait peut-être se poser la question avec euh, d'autres sens, comme l'odorat, par exemple. Alors, on revient à la présentation. Euh, vous devriez voir un, un schéma pour euh, la représentation des capteurs à ce moment-ci. Ça va Donc euh, ça c'est euh, une espèce d'architecture de, de système pour euh, ah, la. Pardon. Pierre, Pierre, Pierre on n'a pas, oui. ah, pas ton écran, on n'a pas ton écran visible. Attendez. Voilà, merci. Est euh, là, voilà. On... Oui. Et bien maintenant. Oui, mais on a encore le. le, le... Okay. Oui, voilà, super. C'est beau? Bon? Oui, c'est très bien. Ok. Donc c'est un peu une représentation du, du système pour comment fonctionne la, la réalité virtuelle ou augmentée. Alors les entrées de données se feront euh, respectivement à gauche et en bas. Donc en bas, on a euh, tous les capteurs pour la localisation spatiale et euh, physique, C'est ce qu'on appelle un le peu le, le, la correspondance proprioceptive, c'est-à-dire la capacité de savoir, où, euh, par exemple, qu'on se trouve face à une fenêtre et non pas face à un mur, mais, mais en dehors de, euh, de la vision comme telle, de savoir où on se situe dans l'espace, est-ce qu'on est assis, est-ce qu'on est debout, etc., donc, ces données sont transmises dans le, le monde de données des capteurs et également aussi le, tous les capteurs de manipulation. Souvent, on a par exemple des, des manettes. Où, euh, bon. Et ces, ces données sont également transmises au monde de données des capteurs et qui, à partir de, de tous ces éléments-là, on va créer ce qu'on appelle un monde de données spatiales. Donc, on va effectuer une correspondance, à savoir où se trouve l'individu dans la, la scène et euh, qu'est-ce qu'il est en train de faire, avec quel objet est-il en train euh, d'interagir. Cette correspondance-là nous permet, ou permet au système de créer lui-même un, un, un monde en 3D, son, son modèle ou sa simulation, à partir duquel maintenant on va passer du côté droit, euh, le système va euh, procéder à la production du contenu. Donc, il va composer des scènes. En fonction de différents éléments de simulation. Si, avec les capteurs ou les manettes, on a touché à certains dispositifs, bon, ils vont reproduire l'effet de, de, de, de ces manipulations. Il va y avoir un rendu, euh, donc qui est la, la transposition de toute cette information dans un, un visuel, et l'affichage sur le périphérique d'affichage. Donc, c'est un petit peu là, comment fonctionne cette espèce de flux-là. Et ça va nous amener à réfléchir à quelques petits éléments. Euh, sur la conception pédagogique. Euh, du côté euh, gauche inférieur, vous avez en orange le contenu de formation. Hein. Quelles sont les expériences qu'on souhaite proposer à nos apprenants? Quelles sont les connaissances, soit qui sont nécessaires pour euh, interagir dans ce monde virtuel, ou quelles sont les connaissances qu'on souhaite leur faire acquérir comme telles? De l'autre côté, toujours en orange, vous avez les fonctions de simulateur, donc le contrôle de simulation, les outils de gestion. Il est possible, comme on le voit très bien dans les salles de simulation en soins infirmiers, euh, pour, il est possible que l'enseignant agisse et ait un certain contrôle sur la simulation. Et vous avez ensuite... Euh, tous les dispositifs euh, liés à la réalité euh, virtuelle ou augmentée. Donc, l'aptique, la c'est la, les gants qui euh, réagissent, qui permettent de, de transmettre une, une sensation de pression. Lorsqu'on touche un objet en réalité virtuelle, ben, ça permet de sentir qu'on a touché l'objet. Donc, tous ces, ces, ces dispositifs ou ces, ces routines qui sont euh, euh, nécessaires pour reproduire, on a vu les champs d'application, ils sont très nombreux, en industrie, en santé, médecine, navigation, sol, mer, air, l'entraînement militaire, le sport, euh, les questions d'urgence ou de sécurité. Et curieusement, à loisir, je suis tombé sur ce chiffre hier, euh, seulement 2,5, je ne vois pas très bien mon autre chiffre chiffre, mais je pense que c'est 2,4% des jeux sont proposés en mode virtuel. Alors qu'on était sûr encore il y a 2-3 ans que ça allait être un succès extraordinaire. On s'aperçoit finalement que euh, ça ne va pas aussi vite qu'on pensait et on peut même se poser la question, euh, se dire que ça n'ira peut-être pas aussi vite non plus euh, qu'on pensait. Pourquoi ben, À cause de toutes sortes de, de, de, de, de questions et euh, par exemple les questions d'accessibilité, l'acuité sensorielle. Pour vivre ces expériences, ben, il faut avoir une très bonne vision de la part des deux yeux ou une très bonne audition de la part des deux oreilles, ce qu'on appelle le, le binaural. Il faut avoir une acuité euh, cognitive, c'est-à-dire que vous devez être euh, en mesure euh, au niveau euh, psychologique et de, de, de, de lire l'information. Des gens qui ont des difficultés de lecture, qui doivent lire dans la simulation, ben, ils, vont, ils vont transposer ces difficultés dans la réalité virtuelle. Et il y a la question extrêmement importante de ce qu'on appelle le cybermalaise qui affecte entre 20 et 25 et 40 des utilisateurs, surtout des femmes. Pourquoi? Parce que l'espace entre les deux pupilles qu'on trouve sur les dispositifs, les fameuses lunettes, est, est toujours calculé pour les hommes. Et ça fait que effectivement, à peu près 90 des femmes, ils ont des difficultés, doivent se concentrer pour essayer d'ajuster et de bien percevoir la situation ou la, la situation. La, la scène. Aussi, euh, des perceptions conflictuelles. Lorsqu'on est sur un simulateur de vélo, ben, on a appris, et on sait tous en faisant du vélo, qu'on doit se pencher lorsqu'on tourne, mais ça ne fonctionne pas dans la réalité virtuelle. Euh, également, lorsqu'on tourne la tête rapidement, le système peine à faire le rendu de, de, de la scène ou de, du, du, du nouvel angle. Donc, il y, a, il y a un décalage qui se fait. Euh, tout ça va, va causer le cybermalaise et c'est la raison pour laquelle on propose actuellement de limiter les séances aux pauses de 15 minutes. Puis, il y a des questions d'hygiène aussi, vous avez le petit pad ici sur la lunette, là, pas très écologique, mais bon, il y a certains, ils proposent de le changer à chaque fois qu'on change d'utilisateur. Donc, ce sont des limites, je pense, extrêmement euh, importantes. Euh, il faut vraiment que les bénéfices de la réalité virtuelle augmentée soient, soient drôlement importants pour qu'on fasse le, le pas. Et, on va maintenant regarder quelques possibilités d'évaluation. C'est un travail que j'ai fait avec euh, mon collègue du sujet de bois de Boulogne, euh, Laurent Gosselin. Alors, c'est différentes modalités d'évaluation euh, à sur des observations ou des expériences vécues en réalité virtuelle, mais selon deux modes principaux, l'évaluation en dehors de la réalité virtuelle, puis l'évaluation dans la réalité virtuelle. Alors, dans le premier cas, l'évaluation se fait donc sans avoir le dispositif. C'est un scénario qui est comme en parallèle avec l'expérience. On va revenir sur l'expérience qui a été vécue. Et c'est l'enseignant qui va évaluer euh, à partir des critères qu'il a préparés. Il va évaluer s'il si, euh, y a eu apprentissage et si euh, euh, l'apprentissage est suffisant ou non. On peut, dans ce cas, avoir recours à des capteurs, mais ce sont des capteurs qui ne sont pas liés à la réalité virtuelle, euh, et qui ne sont pas pertinents comme tels. Euh, donc, on pourrait euh, mesurer, par exemple, de demander à la personne de, de mesurer des angles et, et de voir comment elle manipule les outils, mais ce ne sont pas des outils qui sont branchés au dispositif. Pierre-Julien, oui? on arrive à la fin de ta présentation oui? et puis euh, j'ai une question euh, pour toi euh, oui. qui, qui vient d'apparaître. On attendait d'avoir de, de, des, des, des questions. Euh, j'ai une question par rapport à « Second Life ». La question c'est, Second Life ne pourrait-il pas servir à faire des simulations en soins infirmiers dans un hôpital virtuel Par exemple, l'étudiant pourrait aussi agir avec des collègues. Est-ce que, est que ça c'est quelque chose qui, qui est possible Comment tu vois ça je peux, je peux te répéter la question Oui, donc ça va. Oui. En fait, euh, la question est surtout au niveau de... La capacité du, du système qui est derrière Second Life de reproduire euh, euh, tout l'environnement et tous les, les comportements, les actions qui, se, qui seraient nécessaires dans un, un contexte médical. Je ne suis pas certain que ce soit possible, je sais que par exemple à l'université de New York, en médecine, ils, ils utilisent de façon très intensive la réalité virtuelle, mais c'est beaucoup plus pour pour euh, la chirurgie. Et je ne suis pas certain qu'il y ait énormément d'interactions. On ne se concentre pas tellement sur l'interaction entre les acteurs, mais plus sur euh, euh, l'opération comme telle. Je ne sais pas si ça répond à la question, là, mais je en tout cas, à mon avis, je ne pense pas que le dispositif de Second Life soit suffisamment robuste pour euh, supporter ce type d'application. Très bien, mais merci, euh, merci beaucoup euh, Pierre-Julien pour ton intervention. Nous allons écouter euh, Vincent Olivier, fondateur de Métiers 360 et euh, Alexandre Trontin, euh, qui, euh, sont, euh, qui est chargé de mission, qui, qui accompagne et conseille les abonnés de Métier 360 euh, dans euh, le déploiement de cette solution innovante. Euh, alors, comme je disais, comme avec Pierre-Julien, n'oubliez pas, posez vos questions, on est, est friand de questions, et puis il y a euh, la co-animatrice Renema qui est là pour, euh, pour traiter toutes ces questions euh, et pour animer aussi euh, les échanges. Euh, Vincent et Alexandre, je vous ai passé la main, donc vous allez pouvoir euh, partager votre contenu. Vous m'entendez Est-ce que vous m'entendez oui. Bon oui, on vous entend Déjà pas mal. Oui. <rire> Ça fait pas bien, donc on, est. on est parti Oui alors, vous allez devoir parler un petit peu plus fort, comme vous êtes à deux, en fait, euh, devant votre écran, mais on vous entend, on est concentré. <rire> super, En tout cas, merci beaucoup de, de votre invitation. Euh, merci aussi à Pierre-Julien sur sa présentation, parce que ça a permis de remettre dans l'ordre plein de choses qui n'étaient pas forcément aussi claires dans, dans nos esprits. Donc, euh, on a déjà appris plein de choses, on est, on est déjà content pour ça. Euh, donc moi je suis Vincent Olivier donc je suis fondateur de structure de... qui de... de... a maintenant une quinzaine d'années qui a fait plein de choses sur le dialogue des mondes professionnels et... et des publics jeunes en particulier en milieu scolaire et puis donc depuis trois ans on s'est investi dans cette nouvelle activité métier 360 et puis donc je suis accompagné d'Alexandre de... <ride> euh, et... et donc l'idée est de vous faire un, un retour d'expérience sur euh, une aventure que donc on mène depuis euh presque 4 ans, euh, mais qui est devenu opérationnel il y a un peu plus d'un an et où on a donc un premier retour d'expérience. Voilà, tout ce que je vous propose de faire, bah donc nous présenter euh, et puis partager avec vous euh, notre retour d'expérience sur l'utilisation de la réalité virtuelle euh, au profit de situations où on cherche à accompagner des jeunes dans leur réflexion d'orientation, alors que ce soit dans une logique d'accès à une formation, voire d'accès direct à un emploi. Et puis euh, on a prévu de vous dire aussi un petit peu comment on concevait ces expériences-là et, et donc quels étaient les, les retours qu'on qu pouvait en... Enfin, les quelques enseignements qu'on en tirait après maintenant un peu plus d'un an d'utilisation. Alors, euh, donc on, on a lancé cette activité en recherche et développement en, en 2017, donc on a vécu aussi pas mal d'évolutions euh, on a pris le temps de co-construire notre solution euh, qui donc est une solution de type 1, si j'ai bien compris euh, la présentation précédente, euh, mais on a pris le temps de la, la co-construire avec euh, nos, nos utilisateurs qui sont euh, donc so soit des, euh, des personnes travaillant dans le milieu scolaire euh, en France à différents niveaux, hein, primaire, euh, enfin non pas primaire, non, plutôt du secondaire, collège, lycée, on va dire entre 15 et 9. Et puis des publics jeunes, notamment dans toutes les structures d'accompagnement vers l'emploi, qui sont les missions locales et les, les agences Pôle emploi. Voilà, alors ce qu'on fait avec Métier 360, c'est assez simple. On distribue, donc, je ne sais pas si vous voyez des cartes de réalité virtuelle là, sur, le, sur, le, sur le visage et qui permettent de vivre des expériences d'immersion dans des mondes professionnels. Et donc, nous, notre, notre approche de la réalité virtuelle, c'est la dimension immersive qui nous intéresse. Et ce qu'on cherche à faire, ben, c'est à proposer euh, à des publics jeunes qui n'ont pas d'expérience euh, profonde ou, ou véritable de monde professionnel, de les aider à travailler leur représentation euh, de monde professionnel dans le cadre d'un parcours, qui est un parcours voilà, d'accompagnement. Euh, donc voilà, donc métier 360, son objectif c'est assez simple, hein, c'est de donner à vivre des expériences euh, en milieu professionnel aussi authentiques que, que possible en utilisant les capacités d'immersion de la réalité virtuelle. Alors on, on, on a donc produit un certain nombre d'expériences. Aujourd'hui euh, il y a un peu plus de 20, je crois qu'on n'est pas moins de 25 euh, modules qui sont proposés qui sont des expériences qui permettent de découvrir euh, 60-70 euh, métiers différents dans des mondes aussi euh, variés que voilà, le, les travaux publics, la restauration, le numérique, que etc. Et donc, on a constitué un grand, un grand catalogue d'expériences professionnelles qui sont disponibles en, en, au sein de, de notre application. Euh, alors, le, le, le, le retour d'expérience qu'on a depuis euh, un peu plus d'un an maintenant, euh, c'est que ça fonctionne. Et donc, on, on a constaté une vraie valeur d'usage auprès de professionnels donc qui accompagnent des jeunes dans une réflexion sur leur devenir professionnel. Euh, et euh, le premier apprentissage qu'on a fait assez rapidement euh, en, en fin de l'année dernière, c'est que euh, l'objet qu'on avait conçu euh, essentiellement dans une logique d'orientation euh, scolaire, hein, on l'a conçu et on l'a co-construit avec des enseignants, euh, des conseillers d'orientation, des documentalistes, des, des personnes naturellement référentes sur les métiers en milieu scolaire. Mais en fait, cette expérience-là, euh, elle a trouvé une valeur d'usage euh, auprès de l'ensemble des professionnels qui, à un moment, accompagnent des publics dans une réflexion sur leur devenir professionnel. Donc on a euh, aujourd'hui plus de, de 150 lieux différents qui sont euh, équipés, ça représente euh, un peu plus d'un millier de, de casques, et euh, alors on ne sait pas exactement quel est l'usage, enfin, on est sans doute à au moins 5 ou 10 usages par jour, donc qu'on a à peu près entre 5 et 10 000 utilisations par jour. Donc il y a une vraie valeur d'usage en milieu scolaire, mais aussi euh, donc dans les structures d'accompagnement des publics jeunes, en particulier euh, ceux qui sont le plus éloignés de l'emploi, donc en France on appelle les des missions locales pour les maisons de l'emploi, euh, mais aussi euh, l'accompagnement du public adulte, notamment dans le cadre d'une reconversion professionnelle. Euh, alors, soit euh, parce qu'on est chômeur et qu'on est inscrit à un institut qui gère ça, donc euh, Pôle Emploi pour la France, ou soit parce qu'on est dans une logique de, de formation euh, et de requalification, et donc de fait de, de, de travail sur euh, son, son parcours professionnel. Voilà, donc ça c'est le premier retour d'usage du, qu'on ait. Euh, finalement l'objet qu'on a conçu a visiblement trouvé euh, une valeur d'usage dans, dans des contextes qui sont plus nombreux que ce, ce à quoi on pensait. Euh, et et aujourd'hui quand on essaye de regarder un peu nos premiers éléments statistiques, alors euh, on a du mal finalement à définir le, le, le profil de nos utilisateurs parce qu'ils sont à la fois euh, en milieu scolaire, ils sont euh, dans les structures on va dire dédiées à l'insertion, à la réinsertion professionnelle des, des jeunes mais aussi les structures de formation et les structures d'accompagnement pour l'emploi. Euh, ça, je vais sauter parce que je ne vais pas avoir la possibilité de diffuser. Alors, euh, voilà le, le point de vue du, duquel on, on part. Hein, donc, une petite entreprise qui a pris le temps de développer une solution assez simple hein, euh, qui permet de s'immerger dans les mondes professionnels et puis qui a rencontré euh, ces derniers mois... De, plein de cas d'usage différents. Alors, on a essayé de réfléchir à, à et je partage avec vous euh, finalement euh, une réflexion qui n'est pas universitaire et puis qui n'est pas non plus euh, complète, mais euh, voilà quelques éléments sur euh, ce qu'on a compris de la valeur ajoutée que cet outil apportait euh, dans les situations qu'on a rencontrées. Alors, euh, il y a une première euh, valeur qui euh, euh, qui finalement est une valeur pédagogique, euh, c'est que tous les retours d'usage qu'on a euh, montrent que euh, les publics bénéficiaires de, de notre solution, ils ont envie. Euh, on, voilà, en particulier les, les plus jeunes, hein, on leur montre le casque, on leur dit pas ce qu'il y a dedans, on leur dit pas quel est l'objectif de la situation qu'on va créer, mais ils ont envie d'y aller, ils ont envie d'essayer. Et donc il y a un bénéfice d'attractivité. Euh, et et, et et aussi de valorisation des publics qui l'utilisent. Alors ça, c'est vrai en particulier pour les publics qui sont le plus éloignés euh, socialement ou euh, économiquement ou géographiquement de, de l'emploi. Euh, il y a une vraie valeur de valorisation euh, au, au fait de recourir à la réalité virtuelle dans un dispositif avant même de s'en être servi. Euh, et même chose pour celui qui s'en sert. Euh, ben voilà, il, est, il est content de s'en servir. Euh, il peut prendre une posture de des pédagogues innovants, ça l'aide à trouver des financements, ça anime les espaces dans lesquels il y son public, etc. Bon, ouais. Donc ça pour dire qu'il y a une première valeur du dispositif qui est finalement de... Re... Alors, je ne sais pas combien de temps ça durera, je pense que c'est un phénomène plutôt de... lié à la nouveauté de l'objet, un phénomène de mode, donc je ne pense pas que ça durera très longtemps, mais aujourd'hui, de fait, l'introduction de... de la forme réalité virtuelle dans un contexte, euh, crée de l'attractivité, crée de, la, de la satisfaction, et mine de rien sur la question de l'orientation, euh, ça en fait a une vraie valeur. Parce que alors je ne sais pas si c'est la même chose euh, au, au Québec qu'en euh, France, mais euh, ce qu'on vit aujourd'hui, c'est des processus d'orientation qui sont terriblement anxiogènes. Hein. On demande euh, à des gamins de 15-18 ans euh, <coughs> qu'est-ce que tu veux faire demain Quelle est ta vocation et, bah, pas qui ils sont, alors quelle est leur vocation professionnelle, c'est encore plus difficile. Il y a une forme d'injonction à savoir ce qu'on va devenir qui est très forte, qui est très anxiogène. Hein. Et puis les parents qui rajoutent une touche en disant Mais non, c'est pas ça, c'est ci, enfin bref, pas. Et donc, mine de rien, le fait d'arriver à créer, juste par l'utilisation de, de cette forme nouvelle, une atmosphère un petit peu plus détendue qui amène, embarque avec elle tout l'univers et toutes les représentations du, du jeu vidéo et, et l'approche plus agréables. Bah, euh, bah, ça crée un contexte, euh, et un contexte qui est différent et qui est favorable à, euh, au déploiement d'un parcours sur un sujet euh, voilà, qui est euh, un sujet euh, souvent vécu comme, euh, comme difficile et pas agréable et en sujet. Voilà. Donc la première valeur, c'est juste le facteur de forme et c'est quelque chose d'attractif et qui rend attractif en fait l'espace dans lequel il s'insère. Alors la, la deuxième valeur euh, <coughs> qu'on a identifiée et qui nous revient de façon euh, de plus en plus cohérente avec euh, les, les différents euh, professionnels qui utilisent notre solution, c'est que alors parce qu'on a fait un choix euh, technologique euh, qui est celui des casques euh, autonomes, hein, c'est-à-dire c'est un objet qui, qui se charge, euh, qui n'a pas besoin de connexion Internet, qui a une autonomie de 4 heures à peu près, qui est très léger, hein, qu'on peut mettre dans, des, comme vous voyez, mais dans des, des, des petites mallettes comme ça euh, et on l'emmène avec ça. Donc c'est un, un outil qui, qui, qui est très, très facile de, de déploiement euh, et, et qui n'est pas un outil technologique. Euh, et, et ça, donc, ça fait partie là aussi euh, de, de la valeur qui est perçue par nos euh, différents partenaires parce que euh, Finalement, sa portabilité et le fait qu'il soit très facile d'emploi, euh, ben, finalement, vient, vient résoudre une équation euh, qu'il est souvent difficile de, euh, de, de résoudre autrement. Quand, quand vous êtes avec une classe d'une trentaine d'élèves, euh, vous pouvez, euh, alors c'est difficile en France, on n'a pas beaucoup de sous, c'est compliqué, a ben, vous pouvez louer un bus et les emmener euh, visiter une entreprise. Mais faisant ça, alors d'abord c'est très, très lourd, très long de, de mise en place, puis vous allez emmener 30 personnes au même endroit pour avoir la même expérience, et, et cette expérience n'est pas forcément adaptée à chacun d'entre eux, ils n'ont pas tous vocation à rentrer dans l'industrie si vous visez un site industriel. Donc, donc ça a un coût du contact qui est extrêmement élevé, et à l'inverse, on a beaucoup de mal à faire venir le monde professionnel en milieu scolaire, parce que ben, l'usine voilà, ça rentre pas facilement dans un collège ou dans un lycée. Hein, et, et donc, là, le, le fait que l'outil soit très facile à déployer, très, on peut l'emmener avec soi, permet euh, finalement de, de multiplier euh, alors des expériences qui sont extrêmement courtes, hein, mais euh, et, et d'exposer euh, une grande diversité d'élèves et donc de projets à, à une grande diversité de situations. Puisque dans un cas, on va avoir voilà, 70 métiers, donc 70, 70 possibilités de découvertes différentes. Voilà, donc ça, c'est la, la deuxième valeur euh, qui est perçue. Avec, euh, alors ça, c'est plutôt pour les services euh, euh, spécifiques à, à l'emploi. Euh, il y a aussi une, une valeur dans la mobilité, c'est-à-dire qu'on peut l'emmener avec soi sur des lieux de rencontre du public, des forums, des métiers, des forums étudiants, etc. Donc, deuxième valeur de, du, du dispositif, euh, voilà, un, un dispositif perçu comme non technologique parce que facile d'emploi et permettant une d'exposer facilement beaucoup de gens à des expériences aussi variées que possible. Et enfin, euh, parce que c'est quand même l'essentiel, euh, le bénéfice qui est perçu de cette expérience, alors qui est, pour reprendre la typologie qu'on voyait tout à l'heure de type 1, euh, bah c'est une expérience d'immersion. Voilà. C'est notre définition du virtuel, euh, enfin, quel usage qu'on en fait. Euh, je ne suis pas sous un un pont en construction dans le sud de la France, et pourtant j'ai l'impression d'y être. Euh, et, et ça sur les, les publics jeunes, le, le retour qu'ils nous font, c'est « Ah, c'est vrai, c'est plus vrai que YouTube !» Comme si YouTube était euh, le marqueur de la réalité. Un truc un bizarre, mais, bon. euh, mais Donc, voilà, donc nous, nous, ce, ce qu'on constate, c'est qu'il y a un effet très clair de concentration euh, chez ces publics qui ne sont pas forcément naturellement concentrés, surtout quand ils sont en groupe, euh, parce que l'expérience est multisensorielle, hein, on, on va mettre le casque sur les yeux, on va mettre le casque audio, et puis on va être engagé dans, dans sa, son mouvement aussi. Et donc on est extrêmement euh, concentré. Et alors ça, on commence à mesurer le, le, la, la différence de concentration. C'est-à-dire que quand, par exemple, on va tester euh, la, la rétention euh, du champ sémantique qui est utilisé dans la vidéo, euh, ils retiennent mieux les quelques mots euh, qu'on aura volontairement mis dans la vidéo expérience vidéo et ils les retiennent mieux que s'ils avaient la même euh, la, la même expérience mais en dehors du casque de verre. et puis ils ont euh, voilà, un, un effet de réalité, le sentiment d'y être et c'est ça qui va enclencher euh, un début de quelque chose hein. c'est pas, pas l'intégralité d'un parcours loin de là c'est juste un, un petit effet d'éclic euh, mais sur les représentations euh, euh, qui souvent n'existent pas, ne sont pas préexistantes, ou sur les clichés qu'ils pouvaient avoir avant sur un univers professionnel. Le, le, le fait de passer cinq minutes sur un chantier de travaux publics, par exemple, va leur permettre d'être exposés à une situation qui ne correspondra pas forcément à ce qu'ils avaient en tête avant, et donc de créer ce petit décalage que le professionnel qui les accompagne pourra ensuite exploiter, mais sans l'utilisation des clichés. Voilà, donc nous aujourd'hui, le, les bénéfices d'usage de, de, qu'on qu'on mesure, une bonne partie sont finalement en dehors de l'expérience même il y a l'effet de, voilà, de, de forme. Il euh, y, y a la portabilité, le fait que l'objet n'est pas technologique, et puis une fois qu'on a mis le casque sur les, sur les yeux, euh, le, le, le sentiment d'être ailleurs euh, sans avoir quitté la salle de classe. Hein. Euh, voilà, donc euh, nous, notre bilan à date, mais c'est après finalement euh, à peine un an d'expérience, donc Visiblement, ça apporte de la valeur parce que c'est adopté par un, un, un grand nombre d'institutions et qui l'utilisent de plus en plus. Euh, et c'est un outil qui, finalement, vient enrichir des parcours de médiation déjà existants, avec des protocoles assez différents selon la nature des publics, euh, avec des protocoles individuels, des protocoles collectifs. Euh, mais à chaque fois, euh, finalement, la capacité à insérer dans un, un travail de, de réflexion sur un devenir professionnel, un moment d'immersion réaliste, et qui permet de confronter ces représentations à une autre représentation virtuelle et de faire l'analyse de l'écart. Donc voilà sur le, les principaux euh, retours des, des expériences. Alors pour faire ça, nous on a, on a conçu hein, des expériences. Alors je, je vous donne juste quelques éléments de, de la façon dont on construit aujourd'hui une, une expérience d'immersion dans un monde professionnel. Hein, que, c'est finalement assez, assez simple on va parler d'un monde mettons voilà. que ce soit les, les travaux publics, on va choisir un lieu euh, parfois un ou deux mais dans l'ensemble on essaie d'avoir une unité de lieu on va montrer trois euh, quatre professionnels sur, sur ce chantier par exemple ou dans une boulangerie, on va voir euh, voilà, le boulanger la pâtissière, la pâtissière, boulanger on va s'attacher à montrer euh, certains des des gestes qu'ils euh, qu emploient. On va essayer aussi de montrer qu'on euh, ne travaille jamais seul, on est toujours dans, dans, dans des interactions, donc on va essayer de montrer des, des situations de, de collaboration dans tous les cas de, de travail plus. Voilà, donc nos, nos expériences, hein, elles sont constituées de ces, ces différents éléments, donc des lieux qu'on essaye de représenter de façon aussi attractive que possible, sans sans dénaturer euh, non plus le, la réalité de, du métier. Et puis, on va partir à la rencontre de différents professionnels. On va les voir euh, travailler. Hein, et donc, là on est vraiment dans la posture d'observation euh, euh, qu'on évoquait euh, tout à l'heure, euh, avec une observation qui est quand même un petit peu différente de ce qu'on pourrait faire avec d'autres outils, parce qu'on peut être très, très, près euh, du geste, de l'outil, euh, beaucoup plus près qu'on ne le serait avec une caméra euh, euh, classique ou en vrai. Là, par exemple, vous voyez des jeunes apprentis dans une boulangerie qui sont en train de faire des, des croissants. Et on est très, très près du... Voilà, C'est comme si on a une énorme zone sur le jet. Mais comme on est en situation immersive, on va avoir un, voilà, un rapport très, très intimiste, voire presque de, de voyeur. Hein. On voit sans être vu. Euh, et, et, et cette posture-là, euh, elle est plus forte euh, que d'autres formes d'observation. Hein, parce qu'on voit sans être vu et qu'on est très près de, de l'acte, euh, ça, ça déclenche euh, des sensations ou des représentations qui sont plus, euh, plus puissantes qu'avec d'autres euh, formes de méditation. Euh, voilà, on, on, on s'attache aussi à construire euh, des, des mondes professionnels euh, avec des interactions entre les différents euh, parties prenantes. Parce que finalement, euh, voilà, c est, c est, même si on a un métier, euh, ce métier s'organise toujours dans un, dans un contexte particulier. Euh, voilà, et, et donc c'est autour de, de ces différents ingrédients-là qu'on qu produit ces expériences où euh, vous allez voir des gens, voir des lieux et les entendre vous raconter euh, leurs ressentis. Ça donne assez peu d'informations en réalité, mais ça donne beaucoup de, de sensations. L'information sera donnée après dans d'autres formats par les différents professionnels qui ont choisi notre solution et pour lesquels ils ont déjà en fait, plein, de, plein de façons de savoir comment, quel est le parcours qu'on doit suivre ensuite une fois qu'on a un peu d'appétence pour le métier de boulanger par exemple. Euh, voilà. Et puis, euh, dernière euh, caractéristique de, de notre approche, c'est que euh, sur chacun des, des univers professionnels qu'on qu on présente, euh, on ne le, on le produit jamais seul, on le, on le fait toujours en coproduction avec alors, euh, des entreprises, des fédérations professionnelles, des, des territoires. Et ce qui fait que quand on présente un univers euh, métier, on le présente après une, une, enfin, une co-construction avec... Euh, euh, quelqu'un qui a une légitimité bien plus forte que nous, évidemment, sur ce, ce territoire ou ce secteur. Ce qui nous amène évidemment euh, à prendre des, des parties pris euh, forts hein, sur la réalisation des vidéos. Et donc, par exemple, euh, voilà, si on évoque la, la production de, de la vidéo qu'on a faite sur les métiers de l'aéronautique euh, chez Airbus, euh, la présentation qu'on fait de, de ces métiers-là euh, peut vous laisser croire que chez Airbus, il y a énormément de jeunes femmes euh, qui sont euh, dans des métiers industriels. Ce n'est évidemment pas le cas. Mais euh, bah, c'est l'intérêt euh, et notre partenaire et de celui qui va utiliser la vidéo euh, d'enclencher une, une réflexion sur la représentation genrée euh, des métiers. Euh, alors, et ce travail-là, évidemment, il est à faire en dehors hein, du système de, de réalité virtuelle. Voilà, donc à, à date, on a plein plein de métiers, mais ça, je, je vous en fais grâce. Euh, voilà, alors pour, juste pour terminer cette, cette rapide présentation. Euh, Là où on en est, nous, euh, après ces quelques mois d'expérience, <coughs> on a deux, deux convictions euh, fortes. Euh, la, la première, c'est que euh, l'immersion, euh, donc avec un format vidéo, euh, et, et un mode de réalisation qui est très proche de celui euh, d'un documentariste, hein. euh, l'immersion pour notre objectif qui est celui de la découverte des métiers euh, nous paraît beaucoup plus forte et beaucoup plus efficace euh, que la simulation. Alors, en particulier parce que les univers professionnels sont présents, hein, sur lesquels on n'a pas d'ambition de formation ou d'acquisition de, de compétences. On veut juste découvrir et, et valider ou invalider une appétence a priori pour un monde professionnel. Euh, ben voilà, le, le, le réel et le sentiment du réel produit un vrai bénéfice pour l'utilisateur euh, qui est moins bien rendu euh, par la simulation, la euh, présence voilà, d'avatar et la manipulation. Je reprends toujours le même, le même exemple hein, de, des chantiers de travaux publics, euh, filières sur lesquelles il y a enfin, beaucoup de tensions, et il y a beaucoup de métiers euh, qui recrutent. Pour présenter ces métiers-là à, à un jeune, euh, Faire semblant de manipuler une pelle, une pioche ou une brouette, ça ne lui apprendra pas grand chose, ça lui donnera pas beaucoup d'indications sur, ou beaucoup de sensations sur ce que cet univers métier offre pour lui. En revanche, voilà, d'être transporté sur le, le chantier peut lui, peut lui permettre de, de, de faire évoluer ses représentations. Et puis je termine, euh, euh, une dernière conviction, c'est qu'évidemment, euh, mais ça, euh, Julien l'a dit, et je crois que tous les pédagogues. Euh, le banc, ça fait naturellement. L'outil n'est qu'un outil. Qu outil. Euh, il ne fait, fait pas tout le travail. Et, et donc, l'outil qu'on a conçu, qui est très facile d'usage et de déploiement, euh, qui génère un déclic, hein, qui dégénère une petite évolution euh, sur des représentations, euh, bah, ne sert à rien s'il n'y a pas de médiation à côté. Vincent voilà. Oui, Vincent et Alexandre, on a... Euh... Oui, ouais, merci, merci Merci beaucoup pour, pour la présentation. On a des questions pour vous. Voilà. Euh, donc, je vais, on va se on va faire le relais de ces questions. Alors, j'ai expérience en 3 degrés de liberté ou 6 DDL yeah. Est-ce que vous comprenez cette question ou... euh, Je, je, que je, je vais. Comprendre. Et, et, et l'expérience que nous on propose, elle n'a aucun degré de liberté. D'accord. J'exagère un peu, mais. Ce que je veux dire, c'est que les expériences qu'on propose sont... Euh, et ça, en a mis du temps. Hein. On a mis presque deux ans à trouver ce format-là. Mais quand on vous emmène sur un lieu, vous allez voir des gens. Alors, vous pouvez regarder à 360. Hein, mais c'est nous euh, qui vous conduisons d'un endroit à un autre. Et qui vous euh, on vous laisse des espaces pour engager par le regard votre observation. Mais l'histoire qu'on vous raconte, c'est une vraie histoire. Et, et c'est nous qui l'avons construite avec une intention particulière. Et donc, il euh, n'y a pas d'interaction, il n'y a pas de liberté de mouvement. On n'est pas un, un personnage qui peut se, se promener et explorer. On vous fait faire une visite de chantier, avec, euh, alors sur laquelle on a, on a beaucoup travaillé le son, beaucoup travaillé l'image, mais l'histoire qu'on vous raconte, c'est nous qui l'avons euh, conçue. D'accord. Très bien. Euh, J'espère, n'hésitez pas si, la, si, si, si, si Vincent et Alexandre n'ont pas répondu pleinement à vos questions, vous pouvez toujours euh, en, en poser et je me ferai le relais de, On se fera le relais de, de leur transmettre ces questions. Euh, deuxième question, est-ce que nous pourrions utiliser les services de métier 360 au Québec Oui, euh, parce que ça se fait déjà dans d'autres zones francophones. Vous avez des, des exemples de zones francophones où vous avez déjà opéré Oui, oui. Alors, on, on a des clients en Belgique, en Afrique francophone, à Singapour. Enfin, D'accord. Voilà. Et, et, et alors, le l'outil enfin, est super, mais, mais son usage reste extrêmement euh, modeste. Hein C'est-à-dire que euh, le, le parcours d'orientation et d'accompagnement euh, d'un jeune, c'est un long parcours. Euh, ce qu'on permet de faire, c'est d'insérer dans ce parcours-là quelque chose qui lui donnera envie de s'intéresser, et puis qui permettra euh, de le relancer sur certaines thématiques. Je vous donne deux exemples. Celui que j'ai déjà cité euh, métier de fille, métier de garçon. Bon, ben ça c'est une problématique d'orientation qui est assez classique, et sur lequel il y a plein de façons de faire travailler euh, des, des jeunes gens sur. Euh, voilà, leur, euh, Bon, là, que vous soyez dans une usine Airbus ou dans une usine Boeing ou ailleurs, peu importe. L'important, c'est que ce soit une vidéo où on va retrouver des jeunes femmes dans des situations qui ne sont pas celles auxquelles on s'attendait. là. Même chose, sur on a par exemple une superbe vidéo sur le maître chien d'Avalanche. Bon, formidable. Donc, c'est un métier très particulier parce que c'est un métier de la montagne. Mais en même temps, dans cette expérience-là, euh, voilà, le, le pisteur s'interroge sur son rapport à la mort. Parce que bah, ouais, quand il y a des avalanches, on retrouve des gens qui sont morts dessous, bah, Il travaille avec un chien. Donc on peut, on peut s'interroger derrière sur le travail avec l'animal. Enfin, voilà, donc ça pour dire qu'en fait, chacune des vidéos, on l'a conçue avec une intention qui permet aussi de tirer le fil, même si ce n'est pas ce métier-là particulièrement euh, pour lequel le, le jeune a vocation à, comment dire, à, à se former ou, ou, ou à trouver un emploi. D'accord. Et, et pour ces vidéos, euh, est-ce qu'il y aura, il y a des possibilités, bien sûr, sur votre site, de, de, de pouvoir explorer ces vidéos oui, oui, oui, Donc, on peut, on peut aller sur le, sur le site et puis après, on peut aller aussi sur YouTube. On a mis des petits extraits. Et, euh, alors, c est, c est, évidemment, c'est trop court pour se faire une, une idée complète, mais euh, voilà, le catalogue est, est là et on l'enrichit tous les mois de une ou deux nouvelles vidéos euh, nouvelles. Une dernière question qu'on va faire rapidement avant la, avant la pause, qu'on va poser rapidement, pour les casques nomades, alors c'était peut-être aussi une question qui pouvait, euh, que, que, dont Pierre-Julien pouvait répondre, pour les casques nomades, est-ce que les présentateurs ont un ou des modèles en particulier qu'ils ont préférés Donc, par alors, exemple, dans l'usage de vos casques, est-ce que c'est toujours les mêmes modèles ou les modèles euh, peuvent changer Oui, alors après, les, les applications sont relativement portables d'un modèle à, à l'autre, l'usage qu'on fait étant vraiment un usage qui permet d'entrer en fait dans, dans, dans la réalité virtuelle avec un, un bénéfice qui est certes limité mais directement perceptible. Donc on a pris le matériel le plus euh, le plus accessible et le moins cher, c'est l'Oculus Go de 32 deux gigas. Il y en a quatre ou cinq sur le marché, euh, c'est standard. Très bien. Très bien. Merci beaucoup, euh, Vincent et Alexandre. Il y a encore des questions qui apparaissent dont je vous ferai le relais. J'invite aussi euh, les, les participants euh, à aller sur notre site Internet où il y a le contact, euh, les contacts de Vincent, Alexandre et de Pierre-Julien et le lien euh, vers leur site et leur chaîne YouTube euh, pour euh, de plus amples euh, informations. J'ai moi-même euh, vu euh, une, de, de, une des vidéos et, et c'est vraiment euh, assez important. Non, je, je trouve comme usage. Merci. Voilà. Ben, merci, euh, merci à vous. Merci euh, aux participants. On a, on a 10 minutes de pause. Donc, vous allez pouvoir euh, vous lever, respirer, marcher un peu. Euh, et on se retrouve à 10h25 avec Nicolas Dupin du Immersive Learning Lab. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Alors, euh, je vais, euh, avant, de, avant de partager euh, le document de Nicolas, je vais présenter euh, Nicolas euh, Dupin, euh, euh, qui, euh, en fait, est le responsable du Immersive Learning Lab. Est-ce que, Nicolas, il y aurait un, une, une traduction, euh, vous l'appelez comme ça, Immersive Learning Lab on l'appelle effectivement Immersive Learning Lab parce qu'on n'a pas trouvé mieux en, en, en bon français hein, ah ouais. pour euh, qualifier euh, le mais domaine concerné. Donc on, on se résout à un anglicisme dont je ne suis pas nécessairement fier. D'accord, <rire> pas de souci. Non, mais on va on va l'appeler comme ça, le Immersive Learning Lab. Donc euh, on va on, on va parler justement. Immersive. Oui. Alors on va parler euh, justement de, de ben justement l'apprentissage immersif et des promesses technologiques et des technologies immersives, de la promesse technologique. Euh, non, de la promesse des technologies immersives à la réalité des usages. Donc je vais, te, je, je vais euh, lancer euh, euh, ta, ta présentation. Euh, juste comme euh, tous les participants sont, sont revenus maintenant, on va pouvoir euh, juste rappeler euh, encore, et c'est vrai qu'on a un peu peut-être tannant avec ça, mais des fois ça coupe un peu les présentations de rappeler, euh, le, de couper les micros, vos caméras, de poser vos questions, parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir euh, échanger euh, avec euh, les, nos experts, et... Euh, ensuite, euh, par la suite, euh, n'oubliez surtout pas que cette, euh, ce laboratoire est enregistré euh, et que dans les semaines qui vont ou les jours qui vont suivre ce laboratoire, vous aurez le contenu de ce laboratoire qui sera euh, publié sur le site de la vitrine. Donc, je vais pouvoir partager euh, ton document, euh, Nicolas. Mm -hmm. Donc, ça va être un PDF. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais l'agrandir et puis euh, tu me diras euh, quand je devrais changer, euh, changer euh, les, les, les pages du document. Alors, ah. Oui, via un navigateur web, c'est pas toujours pratique. Oui, c'est ça. <rire> Désolé. Non, il n'y a pas de souci, il a pas de souci. Euh, on va agrandir la première diapo et puis euh, voilà. Tout le monde, je pense que tout le monde voit. Donc, euh, oui, c'est bon, tu peux y aller. Très bien. Bah, tout cas, je, suis, je suis ravi de partager ce, ce moment avec vous. J'aurais bien évidemment préféré venir vous voir au Québec, où j'étais il, il y a quelques années. Où je garde un excellent souvenir, mais j'espère que ce sera pour une prochaine fois. Donc, faisons ainsi aujourd'hui. En tous les cas, merci de, de, de l'attention au propos qui est le mien. Euh, effectivement, je suis euh, président euh, et, le, et le fondateur de deux structures qui sont intimement liées, l'association euh, France Immersive Learning hein, et de son incarnation euh, qui s'appelle l'Immersive Learning Lab. Donc, nous avons euh, à la racine de ce projet euh, plusieurs convictions euh, et, euh, et engagements. Et effectivement, euh, le premier, c'est un peu notre baseline, c'est comment, euh, grâce à ces formidables technologies, on va passer de la promesse de ces technologies à la réalité des usages en situation pédagogique. Si tu reviens bien passer à la diapositive suivante. Donc, on a, on a exclusivement trois domaines de, de focalisation. Euh, qui sont euh, l'orientation ou la construction des parcours professionnels, euh, qui va aller effectivement de la présentation euh, des métiers, euh, des entreprises, des filières, euh, mais aussi euh, euh, étirer jusqu'au recrutement et à l'accueil des collaborateurs en entreprise, euh, en socle tout le domaine de la formation euh, professionnelle, mais qu'on peut assez... Euh, facilement étendre à la formation tout au long de la vie, et puis euh, la continuité de son activité professionnelle, euh, qui est euh, la collaboration au travail. Donc, notre focalisation technique, hein, elle se situe uniquement sur les technologies immersives, c'est-à-dire euh, la vidéo 360, qu'elle soit fixe ou qu'elle soit interactive. Ce sont deux sujets euh, un peu différents, en hein, tous les cas dans la didactique à mettre en œuvre, ça l'est. Bien évidemment la réalité virtuelle, qui est la plus connue de toutes, mais aussi la réalité augmentée, la réalité mixte, et puis les technologies qui sont en train de se démocratiser qui ont un fort pouvoir d'immersion, que sont la photogrammétrie et la lasergrammétrie. Diapositive suivante, s'il te plaît. La première de nos convictions, c'est que euh, euh, les, les 10, 12 ans que, que l'on vient de vivre euh, ont, ont vu euh, nos, nos manières de communiquer, hein, de travailler, de s'informer, euh, être profondément bouleversées euh, par l'apparition des smartphones. Euh, je, je pense que euh, la décennie qui est, euh, qui, qui est devant nous euh, va euh, être plus profondément transformée encore, car cette fois-ci, c'est notre rapport à la réalité, qui va être transformée par ces technologies immersives, parce qu'elles nous permettent non plus de nous regarder à l'écran, mais de, de, de, se, de, de rentrer dans l'écran, si je peux me permettre cette expression, et parce qu'ainsi, on, on, on gagne un écran supplémentaire, ce que j'appelle le troisième écran, c'est-à-dire celui de l'immersion, de la mise en situation. Avec euh, un, un, un potentiel, un champ des possibles absolument vertigineux puisque comme on se base sur des technologies qui sont pour l'essentiel issues du jeu vidéo, euh, potentiellement euh, tout est à peu près possible. Donc euh, aujourd'hui euh, beaucoup la réalité virtuelle, euh, dès 2020 et, et dans les années suivantes avec l'apparition des premières lunettes de réalité augmentée grand public qui commencent à arriver, notre rapport à la réalité va changer et dans des proportions importantes. Et nous pensons que ces technologies sont le, le vecteur d'une vraie révolution euh, euh, des apprentissages et, d'une manière plus générale, euh, de l'apprenance, c'est-à-dire de rapport à chacun, au fait de devoir apprendre tout au long de sa vie, euh, puisque c'est ce, euh, ce qui se produit pour tout à chacun aujourd'hui et, et encore plus demain. Il y a plus Pour rappeler qu'on on passe sur des technologies euh, qui... Euh, qui sont nouvelles, donc pas non plus euh, sur des processus de compréhension de pourquoi ces technologies sont engageantes et qui sont nouveaux. Nouveau. Ce qui est nouveau, c'est euh, euh, euh, du fait de, euh, du développement euh, extrêmement rapide des, des smartphones. On dispose depuis 2014 et de manière euh, commercialement euh, accessible depuis 2016 de ces casques de nouvelle génération qui nous ont fait passer des caves qui étaient des installations qui coûtaient extrêmement cher à des casques qui aujourd'hui euh, euh, commencent à pour des prix publics à à peine 2 dollars ou 200 euros. Euh, et qui continuent effectivement avec plusieurs gammes, mais qui rendent complètement accessibles euh, ces, ces technologies. C'est ça qui a changé. Depuis 2016, on a des cases qui sont commercialement euh, abordables et des technologies qui, euh, qui rendent la production de contenu de plus en plus importante. Diapositive suivante. Comme effectivement, on est sur 50 ans d'innovation, on n'est pas sur un sujet neuf. Par contre, depuis 2016, on voit une vraie accélération dans ce domaine. On le voit à travers ce graphique qui représente le nombre de dépôts de brevets dans le monde en ARVR jusqu'en 2018. Donc, vous voyez, la courbe est quand même fortement ascendante. Et cette courbe elle est fortement ascendante parce que tous les majeurs aujourd'hui, investissent... Euh, de manière extrêmement significative euh, le domaine de ces technologies avec des acteurs majeurs comme Facebook par exemple qui a racheté Oculus et qui aujourd'hui euh, est un acteur qui qui bouleverse le marché en particulier euh, avec des approches matérielles, mais aussi logicielles. Et puis, cette accélération, elle, elle va être d'autant plus importante hein, euh, qu'on a euh, ce phénomène de cumul des technologies où, euh, à travers toutes les offres de ressources qu'on trouve dans le cloud et puis euh, le, le, les, les futurs déploiements de 5G, on va avoir euh, des capacités d'accès à des contenus euh, extrêmement riches euh, euh, très rapidement, euh, très facilement accessibles à tout un chacun. Donc, il y a une vraie accélération. C'est positif souvent. La contrepartie de, de, de cette accélération, c'est un vrai foisonnement technologique. La diapositive suivante, s'il te plaît. Voilà. Plus ça s'accélère, eh plus l'offre est, est, est considérable. Donc, on a une offre de matériel qui, qui bouge énormément depuis 2016 et qui, et qui est vraiment en train d'accélérer avec des matériels de plus en plus performants, de plus en plus légers, de plus en plus confortables. Et, euh, et au-delà des matériels, on a surtout euh, une offre de services technologiques qui devient extrêmement importante, avec les différentes technologies que j'ai évoquées euh, tout à l'heure, leur croisement, parce que ces technologies commencent à se chevaucher, et puis euh, des produits sur étagère, des produits à façon, euh, des plateformes de type logiciel hauteur. En fait, d'une manière générale, pour ce qu'on va appeler les technologies immersives, se produit l'évolution qui s'est produite il y a quelques années dans le web, où on a commencé avec une difficulté et une nécessité d'une vraie compétence technologique pour pouvoir mettre en ligne un site web, alors qu'aujourd'hui, on le fait en 5 minutes avec un magnifique site en responsive design. Il se produit exactement la même chose dans cette technologie. Les contenus vont être de moins en moins onéreux à produire et sont dès à présent possible à produire de manière autonome. Donc l'enjeu n'est très clairement pas la technologie. L'enjeu, c'est vraiment euh, euh, l'intention pédagogique. La technologie ne doit être dans le domaine qui nous concerne qu'au service de l'intention et d'une activité pédagogique. Diapositive suivante. Euh, il, il est d'autant plus, euh, plus intéressant euh, de, de, de s'intéresser à ces technologies, à la diapositive suivante, que euh, les bénéfices qu'on peut en attendre euh, commencent à être relativement posés, euh, et, et d'autant posés que les premières études insuffisantes euh, commencent à être, à être distribuées. Diapositive suivante, s'il te plaît. Donc, si on veut euh, résumer euh, les, euh, les résultats euh, des premières recherches, mais que, que l'on savait nous professionnels des technologies immersives c'est qu'on a évidemment un taux de concentration qui est, qui, qui est bien meilleur qu'avec des médias traditionnels ne serait-ce que si on fait de la réalité virtuelle ou de la vidéo 360 les apprenants sont coupés de la réalité à travers l'usage de ce casque de réalité virtuelle, donc ils sont focalisés sur, sur la situation. C'est pas suffisant pour obtenir un vrai impact, c'est un préalable intéressant et, et, et, et qui découle même du, du périphérique à partir du moment où on a un contenu de qualité et d'autant de la nouveauté de ces technologies et des sensations qu'elles procurent aux utilisateurs, on a un engagement des apprenants qui est manifestement plus important qu'avec des activités traditionnelles, en particulier si elles sont passives. Et à partir du moment où vous avez un contenu, ou un média qui est engageant et que vous êtes concentré euh, sur la, la séquence pédagogique qui vous intéresse, vous avez évidemment un, un taux de mémorisation qui est d'autant plus important, euh, et, et il l'est d'autant plus qu'on connaît tous euh, la, la classique pyramide de Maslow, euh, qui dit qu'on euh, retient mieux en faisant qu'en étant euh, passif euh, dans, dans une réception. On est bien là dans une, une démarche de pédagogie active, hein, euh, et, en, et qui correspond en particulier à à la façon d'apprendre de l'immense majorité euh, des, euh, des apprenants. Il y a aujourd'hui beaucoup de gens qui sont capables d'apprendre euh, face à des euh, dispositifs numériques euh, traditionnels, mais la très grande majorité des gens apprennent beaucoup mieux et surtout avec plus de plaisir en faisant euh, l'activité et en ayant la capacité de la répéter, ce que permet ces cette technologie. suivante. -ce suivant Au-delà de, de, de ces premiers résultats, euh, l'intérêt de ces technologies, c'est qu'elles sont, euh, sont extrêmement euh, versatiles. Hein. Euh, euh, c'est un peu le... le, le, le la notion de plasticité qu'on a placée au centre de ce graphique, c'est que c'est l'idée que euh, potentiellement tout est possible, aussi bien dans le domaine des compétences techniques, ça, ça va de soi, l'apprentissage des gestes métiers, évident, c'est ce que font les pilotes d'avions euh, de, depuis de nombreuses années en apprenant sur simulateurs, mais aussi euh, euh, tous les gens qui apprennent à piloter euh, des engins euh, de chantier, des engins agricoles, des machines avec des simulateurs de conduite qui sont bien connus, on, on ne fait que décliner. Cette, euh, cette capacité de simulation, d'apprentissage par simulation sur euh, des gestes métiers beaucoup plus variés, mais aussi tout ce qu'on appelle les compétences relationnelles. Je, je rechigne à, à parler des, des soft skills. Là, pour le coup, autant... On, on, on, on... Je me résous à l'immersive learning, autant la notion de soft skill me paraît être bien trop conceptuelle pour, pour rentrer dans le, dans, le, dans le sujet. Et puis, par ailleurs, la notion de compétence, elle est nécessairement située. Il n'y a, a, a pas de compétence en tant que telle. Une compétence ne trouve sa valeur que dans une activité. Euh, on peut être très compétent à vendre des arbustes et on ne le sera pas à vendre des machines agricoles. Donc, la compétence de je sais vendre euh, est nécessairement liée à une activité. C'est pour ça que le concept de soft skill me paraît un, un petit peu vaste et mérite si on veut évoluer les compétences en question, d'être précisé. En tous les cas... Hein. C'est très adapté pour les gestes métiers, c'est très adapté pour les compétences professionnelles. Ça l'est évidemment pour trouver des nouveaux leviers pour, j'imagine que c'est la même chose au Canada et au Québec, les difficultés de recrutement en particulier dans les métiers de l'industrie, mais pas que. Il y a beaucoup de métiers qui ont du mal à recruter. Donc là, on a des vrais outils qui permettent de présenter les métiers, les entreprises et les filières tout à fait différemment. Ça l'est pour l'expérience collaborateur et qui devient un sujet enfin essentiel dans la stratégie de développement des entreprises, parce qu'il n'y a pas d'entreprise qui se développe sans collaborateurs engagés. Et puis, très clairement, pour toutes les démarches de responsabilité sociétale et environnementale, la, la puissance de sensibilisation de, de ces technologies est très forte. Et dans nos fondateurs, on en parlera tout à l'heure, il y a l'Agefic, qui est une organisation française qui s'occupe de l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. Et là, à nouveau, avec cette technologie, on dispose de vrais leviers euh, potentiellement extrêmement puissant, euh, qui nous intéresse beaucoup. Euh, sans rentrer dans le détail du graphique euh, dont vous avez certainement eu le temps de prendre connaissance, euh, et certains parlent de téléportation, je préfère le terme d'ubiquité. Euh, une des forces de ces, de, de, de ces technologies, c'est de pouvoir transporter notre cerveau euh, dans des situations dans lesquelles on ne pourrait pas se rendre. Euh, euh, parce que ce n'est pas possible, parce que ce n'est plus possible, euh, parce que c'est interdit. Euh, ça permet de modifier euh, le, le rapport à, à la collaboration au travail, on va en parler tout à l'heure, et donc là aussi, d'une certaine manière, avec les limites qui se doivent, euh, d'avoir un impact écologique euh, euh, assez intéressant dans la réduction des coûts de formation. Dépositive suivante. Donc, le, le vrai enjeu, c'est effectivement... Euh, euh, la, la, de, de pouvoir renouveler le plaisir d'apprendre et d'en transmettre. Nous avons la conviction que ces technologies ont ce pouvoir, hein, du plaisir, hein, et quand on prend plaisir à apprendre ou à transmettre, hein, euh, l'acquisition des compétences ou des savoirs se fait de manière tout à fait différente. Par contre, hein, si on veut arriver à ce résultat, là il y a pour nous deux enjeux majeurs et puis des enjeux transversaux qu'il ne faut absolument pas sous-estimer et qui sont la clé euh, du potentiel de, de ces technologies. La première, c'est la qualité pédagogique. On est sur un marché très émergent, on est sur une pratique qui est, qui est très émergente. Et donc, ce que nous appelons la didactique des environnements immersifs, c'est-à-dire être en capacité de concevoir des, des contenus de qualité. Quand je parle de contenu de qualité, ça veut dire que c'est des contenus qui, au-delà d'une expérience de formation, sont des dispositifs qui vont réellement permettre de développer des compétences. Ce qui veut dire qu'à la racine même d'un cahier des charges de conception d'une expérience d'un dispositif de formation, la première chose qu'on doit poser, c'est les objectifs pédagogiques que l'on souhaite atteindre. Et ensuite, de mettre la technologie au service de ces objectifs. La question de la mise en œuvre est un, est un énorme enjeu. Comment est-ce qu'effectivement, dans la vraie vie, on va pouvoir inclure ces dispositifs dans des séquences pédagogiques qui existent aujourd'hui et qui ont leur qualité, mais qui ont aussi euh, ont, ont laissé un certain nombre de limites Donc, comment on va utiliser ces technologies lors de leur mise en œuvre pour réduire euh, les limites et améliorer l'engagement des apprenants euh, grâce à l'utilisation de capsules immersives dans un premier temps euh, dans des séquences pédagogiques traditionnelles. Et puis, il y a la question de déploiement. Donc là, on est vraiment au cœur du problème. Comment est-ce qu'on passe à l'échelle Les preuves de concept ont aujourd'hui tous été faites, hein, ou, ou de, majoritairement ont été faites. Le vrai enjeu, c'est comment est-ce qu'on déploie massivement ces technologies au, au service de l'ensemble des publics, et de mon point de vue, en pro, euh, particulièrement euh, auprès des, des, des publics euh, prioritaires de toutes les, pu, les, les, les politiques en formation. Donc là, la question de la, euh, de, de, de la qualité pédagogique est, est un vrai enjeu pour éviter le côté déceptif que parfois on trouve dans des expériences de réalité virtuelle où on fait « waouh » au début et puis à la fin, quand on tire le, le casque, on a plutôt un « bof bon. ». Donc ça, c'est le premier enjeu. Le deuxième enjeu, et à mon avis, il est, est presque d'une certaine manière, il est pour le moins aussi, euh, aussi important que la qualité pédagogique, c'est la réalité des usages. Euh, euh, si vous êtes là, si vous vous intéressez tous à, à, à ces technologies, vous voyez bien qu'on utilise des périphériques qui sont un peu particuliers, qui n'ont rien à voir avec les écrans qu'on connaît tout à l'heure traditionnellement, c'est-à-dire les écrans de téléphone ou bien les écrans d'ordinateur. C'est pour ça que je parlais d'un troisième écran. Et ce troisième écran, vous le mettez directement sur les yeux. C'est-à-dire qu'un formateur ou un passeur de savoir, pour être un peu plus large, dans approche, se retrouve face à des apprenants dont il ne perçoit plus euh, le regard, le centre d'intérêt, et, et dans certaines situations dont ils ne perçoivent pas. Euh, euh, ce qu'ils sont en train de regarder ou, euh, ou, ou de réaliser comme activité pédagogique. Donc, on est là sur un vrai changement de, de, de, de pratique professionnelle hein, et donc de posture euh, professionnelle pour les formateurs. Et la vraie clé, elle est là. C'est comment est-ce qu'on va transformer euh, et accompagner cette euh, transformation des usages euh, des passeurs de savoir pour qu'ils puissent tirer profit euh, de ces technologies en situation pédagogique, là, il y a, il y a un vrai euh, travail de gestion du changement et d'accompagnement euh, d'une transition digitale à nouveau, euh, qui pour le coup est, est, est, est la clé. Sinon, euh, on va acheter des matériels, on va acheter des contenus, on va faire des preuves de concept, et ça va terminer au placard parce que les gens ne vont pas changer leurs habitudes, parce qu'on ne leur on, on on a pas démontré que ces technologies leur apportent une réelle plus-value dans leur pratique professionnelle et donc développent, a priori, le plaisir de transmettre qui doit être à la racine de leur engagement, mais aussi parce qu'on ne les aura pas sécurisés dans ce, ce, ce, ce rapport différent qu'ils vont devoir avoir à leurs apprenants et à l'organisation de leurs séquences pédagogiques du fait de l'utilisation de ces périphériques. Et ça, c'est valable en présentiel, mais c'est aussi valable lorsqu'on va utiliser la capacité native de ces technologies qui est de créer des vraies classes virtuelles, c'est-à-dire que les apprenants sont quelque part, le formateur est ailleurs, et tout le monde se retrouve sur ce qu'on pourrait appeler un plateau technique en réalité virtuelle qui permet de faire à peu près la même chose, voire plus de choses que ce qu'on peut faire dans la vraie vie. Donc là, à nouveau, ce système de classes virtuelles impacte réellement les, les, les pratiques pédagogiques des formateurs, et c'est ça l'enjeu majeur pour passer à l'échelle. Et puis la dernière chose sur laquelle il faut, il faut intervenir, c'est bien l'aménagement des espaces d'apprentissage. Les classes bus avec l'aller au milieu et puis les rangées de sièges sur les côtés, c'est totalement incompatible avec des technologies qui sont par nature spatialisées et qui permettent l'interaction des, des apprenants. On ne peut pas être assis sur une chaise fixe comme on les a aujourd'hui. Donc il faut repenser les lieux d'apprentissage. Et puis si on veut faire ça de manière professionnelle, ce qui, est, ce qui est notre souhait, il y a une nécessité effectivement, à évidemment sur une veille technologique et une veille des usages, mais surtout à procéder euh, de manière rigoureuse sur la mesure d'impact, tant pour les apprenants que sur euh, les médiateurs et les formateurs, l'impact de ces technologies, euh, en menant des évaluations et puis des travaux de recherche. Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas aujourd'hui, parce qu'on est sur des, des usages qui sont très urgents, donc il y a une vraie nécessité à s'appuyer sur des travaux de recherche pour pouvoir stabiliser effectivement les promesses, les bénéfices que l'on constate, et à pouvoir avoir comme objectif de massifier les usages de technologie technologies en ayant une démarche qui soit professionnelle, sécurisée et efficace pour tout le monde. Voilà notre avis quels sont les vrais enjeux. Diapositive suivante s'il vous plaît. Donc. Aujourd'hui, pour toutes les, les, les organisations qui s'intéressent à ces technologies, que ce soit des entreprises dans, dans leurs activités de formation interne, ou que ce soit des organismes de formation initiaux ou, ou tout au long de la vie ou professionnels, l'enjeu est de savoir par où on prend ce problème, puisqu'on est sur un sujet qui, qui est tout à fait nouveau, aussi bien en technologie qu'en pédagogie, pour la grande majorité des acteurs. Diapositive suivante. Donc, si on veut effectivement réussir l'insertion et le déploiement des technologies immersives en situation pédagogique, il y a un ensemble d'étapes qu'il nous paraît nécessaire de connaître pour pouvoir les anticiper et donc être en capacité de prendre des bonnes décisions au bon moment et faire en sorte que l'intention pédagogique était à la racine de l'acquisition de matériel et de contenu se transforment effectivement en, en véritables objectifs. Au-delà de la transformation des espaces d'apprentissage, qui sont un peu les trois illustrations que, que je vous propose à droite, vous voyez effectivement des classes très traditionnelles en haut, et puis ce qu'est aujourd'hui un espace dédié à l'immersive learning, c'est-à-dire quasiment un espace vide, les nous, le mobilier nous gêne. Au-delà de cet élément, il y a vraiment effectivement tout un travail, et donc d'une certaine manière une stratégie à, à, à mettre en place pour pouvoir atteindre les objectifs. Euh, d'impact sur les apprenants et euh, de massification des usages qui devraient être ceux des organisations qui se saisissent du sujet. Diapositive suivante. Donc, pour, pour faire ça, il nous a semblé nécessaire euh, de, de créer un espace. Euh, la, la vraie euh, difficulté, mais en même temps la force de ces technologies, c'est qu'on n'en mesure pas l'impact et le potentiel tant qu'on n'a pas mis un casque. Et aujourd'hui, euh, en France, je ne sais pas comment c'est euh, dans, dans de votre belle contrée, mais il euh, y, y a, mis à part les salons professionnels, où vous pouvez, dans des conditions qui sont celles des salons, euh, essayer des matériels et essayer des contenus, il n'y a pas vraiment de lieu où on puisse s'acculturer sur le sujet de l'immersive learning. Quel matériel, quel contenu, quelle qualité, quelle perspective. Donc on a créé ce lieu qui est pensé pour l'immersive learning et puis surtout qui est animé par une équipe de spécialistes dont la vocation est de structurer ce qu'on appelle de l'immersive learning engineering, c'est-à-dire la méthodologie de conception, de mise en œuvre et de déploiement de ces technologies en situation pédagogique. Donc on présente bientôt à peu près tous les matériels qui sont disponibles sur le marché on a une très grande variété d'expériences que, que l'on obtient avec, en nouant des partenariats avec les entreprises que les qu'on les produit et puis on a aussi c'est un peu l'image que vous avez que vous avez à droite on a aussi une activité qu'on nous on appelle de R&D d'usage, c'est-à-dire comment est-ce que l'on fait pour que les passeurs de savoir, les pédagogues, euh, aient le maximum de confort à utiliser ces technologies en situation pédagogique. Donc ce que vous voyez à droite, c'est euh, ce que nous on appelle de la, de la virtualité augmentée, c'est-à-dire qu'on remplace le retour casque d'un système de réalité virtuelle sur PC euh, par euh, un troisième point de vue qui permet non pas d'avoir une vision étroite et, et, et toujours mouvante de, de ce que fait l'apprenant ou de ce que fait le formateur lorsqu'il présente les consignes, mais d'avoir un, un, un troisième point de vue fixe qui permet d'avoir une appréhension beaucoup plus large de, de l'environnement de la simulation. Et donc, pour le formateur d'être en capacité de présenter les consignes à ses apprenants, ou bien l'inverse, si c'est un apprenant qui est en, en simulation, de permettre au formateur d'avoir une appréhension contextualisée de ce que fait l'apprenant et de pouvoir lui apporter les, les meilleurs conseils possibles. Euh, autre activité de R&D d'usage qu'on fait, on, a, on est en train de passer en industrialisation, une application qui permet de piloter des sessions euh, euh, pédagogiques utilisant les casques autonomes. Les casques autonomes, c'est des casques qui, naissent, qui sont sans fil et qui ne nécessitent pas d'ordinateur, mais qui aujourd'hui ont l'immense limite de ne pas proposer de retour écran multiple. On a un retour écran pour les Oculus Go, les Quest par exemple, on peut avoir le retour euh, écran d'un casque, mais certainement pas de 12 ni de 15. Euh, et ça, ça rend impossible l'utilisation en situation pédagogique euh, de, de, de ces casques-là. Parce que le formateur se retrouve avec 12 personnes qui ont un casque et il ne voit pas où en sont les personnes, euh, ni ce qu'elles font, et ni où elles se sont égarées en appuyant sur le mauvais bouton euh, ou, ou ce genre de choses. Donc là, on est, on, nous, on a développé un, un prototype qui permet d'avoir le retour écran de tous les casques euh, qui, sont, qui sont en session et euh, de permettre au formateur euh, de, le meilleur accompagnement possible individuel de chacun des apprenants. Et puis par ailleurs, cette application permet de déclencher les applications qui sont dans le casque pour que tout le monde ait la même expérience au même moment, c'est-à-dire que le formateur puisse organiser une séquence pédagogique utilisant ses dispositifs. Donc Voilà tout ce qu'on fait dans, dans, dans, dans ce qu'on appelle le lab, euh, c'est-à-dire qu'on défriche euh, les conditions d'usage appropriées euh, de, euh, oui, oui, tout à fait. Euh, on défriche les conditions euh, d'usage euh, en situation pédagogique. Au-delà de, de cette activité, on a effectivement une offre de service qui va se trouver sur les deux diapositives juste après. Bon, Celle-là, on peut la passer. Voilà. Donc, euh, l'essentiel de notre, notre activité, c'est plusieurs choses. Euh, je, vais, je vais vous parler après de structure juridique, mais on n'est pas vraiment une entreprise. Euh, notre modèle économique repose sur d'autres ressorts qu'une euh, activité euh, proprement de commercialisation. Euh, et je vais vous expliquer pourquoi. En tous les cas, euh, à ce jour, on a donc euh, des dispositifs de formation qui correspondent euh, aux, aux besoins des acteurs de marché. Donc on est bien euh, d'abord sur de la culturation et puis euh, de, euh, euh, des, des premiers usages. Euh, on est en train de préparer euh, pour début janvier, un, un, un dispositif qui, à défaut d'être certifiant ou qualifiant, se verra euh, délivrer un badge de compétences. Euh, C'est un des open badges qui ont été initiés par la Fondation Mozilla et qui permet de reconnaître des compétences qui sont émergentes. Et ce dispositif de formation va être sur la professionnalisation des médiateurs hein, euh, et, et des personnes qui utilisent la réalité virtuelle en situation de salon, en situation pédagogique. Bon, on va se mêler des questions à domicile, mais en tous les cas, on est bien sur des technologies qui sont euh, physiquement, euh, sensationnellement, au, sens, au terme de sensation, euh, cognitivement impactantes pour les apprenants. Et il y a aujourd'hui euh, des, euh, des variétés de réactions euh, des individus qu'on a du mal à anticiper. Donc il y a une vraie nécessité à fournir pour euh, des primo-utilisateurs de ces technologies euh, un cadre euh, d'hygiène et de sécurité euh, minimum pour faire en sorte que tout le monde ait une expérience de qualité. On ne peut pas d'un côté dire euh, beaucoup de gens sont, euh, sont malades à cause de la réalité virtuelle, ce qui n'est pas nécessairement vrai. Ils sont malades quand l'expérience est mal conçue. Mais il y a des gens qui, effectivement, euh, ont le mal des transports euh, du fait de l'immersion et euh, de la désynchronisation du système proprioceptif et, et, et, euh, et de ce qu'ils voient dans le casque. Mais on, on, voilà on, il y a aujourd'hui des réactions très diverses. Il y a une nécessité à fournir, avant même de mettre le casque, un environnement qui permette de garantir à tout à chacun, et quelle que soit son appréhension des technologies immersives, un cadre adapté. Donc, on est en train de monter une formation à la médiation, à la professionnalisation de la médiation et on délivrera un badge de compétences. On fait aussi, évidemment… Oui, que là oui je, vais finir de, je vais te laisser finir ta phrase, c'est juste pour te dire qu'il y a oui. des questions qui sont à poser, puis on a pris un peu de retard, puis je pense que ce sera intéressant que tu puisses répondre à ces questions. Je, je te laisse à finir, Claude. Oui, j'en ai terminé, on peut, passer la... on, peut, on peut accélérer parce que je suis un peu bavard. Donc je... on peut, on <rire> non, mais on aime on ça, on aime ça, <rire> on veut apprendre. <rire> euh, alors, la, la première question, c'est comment envisagez-vous euh, l'intelligence artificielle et les biosenseurs combinés aux technologies immersives dans un contexte éducatif ouais. Ouais, ouais. C'est la question. Alors, c'est effectivement deux sujets un peu différents et deux sujets qui sont assez liés et qui pour le coup vont renvoyer à tout à l'heure, je parlais de nécessaire recherche, un vrai sujet de recherche qui est la protection et la confidentialité des données utilisateurs. Euh, plus on va commencer à utiliser des biosenseurs, enfin des systèmes qui sont en capacité de capter nos émotions, nos tensions cardiaques et je ne sais quel autre dispositif relativement personnel, plus on va avoir des vraies questions juridiques qui vont se poser. Et ça peut être à peu près la même chose avec l'intelligence artificielle. Ça, c'est un peu pour les nécessaires précautions à prendre sur ce sujet là De l'autre côté, le potentiel est extrêmement intéressant parce que, autant aujourd'hui, on arrive à faire des simulations qui, si elles sont correctement didactisées, permettent de euh, guider l'apprenant dans l'apprentissage d'une procédure, que ce soit pour des gestes de métiers ou des études professionnelles, autant on a encore du mal euh, à faire ce que savent faire les éditeurs de jeux vidéo, en particulier ceux qui font des trois, donc des très gros jeux, c'est-à-dire à, à concevoir des simulations qui sont adaptatives au niveau de chacun des apprenants et qui permettent de le challenger au meilleur de ses aptitudes, quelle que soit la thématique. Et là, effectivement, d'avoir euh, des biosenseurs hein, qui permettent de repérer un certain nombre de choses, en particulier euh, les systèmes de tracking visuel qui vont permettre d'adapter, euh, euh, au-delà de la définition d'image, euh, d'adapter euh, euh, l'environnement à ce qui est regardé par la personne. Et puis surtout, l'intelligence artificielle qui va permettre de dynamiser des scénarios. Euh, là, on a un vrai potentiel pour euh, arriver à quelque chose qui soit euh, très euh, individualisé et en même temps euh, très... Euh, très mobilisateur pour le meilleur. ne nous, nous emballons pas non plus, et quand même, il y a des vrais enjeux de protection des données, dont on connaît l'ampleur pour les dispositifs numériques qui sont les nôtres aujourd'hui, et dont on ne prend pas encore complètement la mesure pour, pour ceux qui arrivent avec ces technologies. Ok, très bien. J'ai un, une autre question concernant un cégep anglophone qui demande est-ce qu'il pourrait bénéficier... Euh, lo des logiciels ou des expériences, euh, sachant qu'ils sont euh, un cégep anglophone Est-ce que vous proposez euh, des choses en d'autres langues ou... Alors, de, euh, le, le fait d'être anglophone dans le domaine de la réalité virtuelle, c'est plutôt un avantage. Il euh, y, y a beaucoup plus de contenu anglophone que de contenu francophone. Ça, c'est euh, un premier constat. Il y a des tas de fois où je disais, quel dommage que ce contenu formulaire ne soit pas traduit en français, ce qui nous empêche un peu de l'utiliser, sauf en cours euh, d'apprentissage de l'anglais comme support pédagogique. Euh, après, euh, nous, ne, nous ne sommes pas producteurs de contenu. Nous, on est, le, le, le, le propos de ce qu'on qu qu définit comme un, un pôle de compétences, c'est l'usage. Donc, les contenus sont produits par nos partenaires entreprises français, Mais on travaille aussi avec des Finlandais, avec des Danois, avec des Américains, avec des Anglais et des Irlandais qui nous mettent à disposition des contenus. Et ensuite, la contrepartie de cette mise à disposition, c'est qu'on n'utilise pas ces contenus pour une activité commerciale. Si on me prête un contenu de simulation au premier secours, je ne vais pas faire de formation au premier secours en réalité virtuelle. Je vais utiliser ce contenu pour présenter un contenu possible et une utilisation possible des technologies immersives sur ce domaine de compétences-là. Donc nous, nous ne produisons pas des contenus. On produit éventuellement des preuves de concepts quand on a une idée euh, ou que des, des, des partenaires ingénieurs pédagogiques ou pédagogues ont une idée. Mais euh, voilà, on fait un proto, euh, histoire de valider l'idée, mais on n'est pas développeur. Ça, c'est le travail des entreprises avec lesquelles on travaille. Et le travail qu'on fait avec elles, c'est les tirer vers le haut sur la qualité pédagogique de ce qu'elles produisent en leur apportant notre expertise. Donc, pour répondre plus directement à la question, il y a aujourd'hui effectivement une nécessité à euh, agréger euh, un peu comme on le faisait au début du web. Je ne sais pas quel est, euh, j'imagine qu'il y a dans, dans, dans les auditeurs des gens qui doivent à peu près à mon âge. Et, et donc, avant que les moteurs de recherche euh, apparaissent et avant Google, euh, on avait affaire à des annuaires euh, et qui répertoriaient les sites web et qui nous proposaient euh, des listes. Aujourd'hui, euh, euh, il est faux de croire qu'il n'y a pas beaucoup de contenu, et en particulier euh, anglophone, et l'enjeu, il est bien euh, de pouvoir indexer tous ces contenus pour pouvoir les proposer aux utilisateurs en fonction de leur thématique d'intérêt. Donc ça, ça fait partie de notre roadmap euh, de, de 2020, puisqu'on est une organisation jeune, hein, on a commencé il y a, en mars l'année dernière, euh, on a ce besoin-là euh, en France. Il commence à exister des annuaires qui apparaissent à droite et à gauche, mais qui ne sont pas soutenus par des communautés qui ne se développent pas assez vite. En tous les cas, euh, voilà, on sera ravis de proposer euh, à, nos, à nos partenaires français et anglophones euh, le travail qu'on qu qu espère bien pouvoir sortir dans le semestre qui vient, euh, d'avoir un début de vitrine des contenus disponibles, avec autant que faire se peut une évaluation de la qualité euh, pédagogique de ces contenus. D'accord, Nicolas, il y, a, il, y a, il y a quelques questions encore, mais que je te, dont je te ferai part et puis je transmettrai euh, euh, sur, sur le site les, les réponses. Euh, on va devoir passer au, au, au dernier au dernier expert. Euh, okay. On en apprend beaucoup, puis on aurait voulu continuer <rire> encore euh, en, encore euh, avec vous, avec les experts, mais je vais passer donc euh, au suivant. Euh, merci encore Nicolas avec pour cette présentation. Plaisir. Pour cette dernière présentation, euh, notre dernier expert, Eric Harvey, nous, nous vient du CIMI, qui est euh, le CCTT situé au cégep de Sainte-Foy. eric est le directeur de l'imagerie appliquée et il va nous parler des projets du CIMI euh, en réalité virtuelle, augmentée et mixte. Euh, Est-ce que tu es là, eric Oui, je suis là. D'accord, très bien. Mm -hmm. euh, euh, ben, encore merci, Eric, euh, de ta présence et puis de, de, de partager euh, avec nous euh, euh, vos expériences et puis ce que, ce que vous proposez. Euh, je te passe la main. D'accord. Est-ce que tu… normalement… Oui, ouais. ça sent bien. Alors j'en profite juste, voilà. Eric, juste avant que tu commences, pour rappeler euh, aux participants qu'à euh, la fin de la présentation, il y aura une petite phrase de synthèse et puis je leur donnerai les informations sur comment euh, justement pouvoir, accès à cette, euh, pouvoir avoir accès à cette présentation qui est enregistrée. Euh, voilà, tu peux commencer, Eric. D'accord, merci beaucoup, Florence. Donc euh, bonjour à tous. Euh, merci euh, à Florence euh, au nom du CIMI de, de nous permettre de, de présenter euh, les activités du CIMI, surtout euh, les activités qui ont trait à la ré, réalité mixte. Euh, donc, euh, moi je suis, euh, comme tu, tu le dis, bon directeur de l'imagerie euh, appliquée. Je suis au CIMI depuis euh, 2010, donc ça fait euh, à peu près de, depuis cette époque qu'on a commencé à à, à travailler avec les, dans le domaine de la réalité euh, augmentée, réalité virtuelle, que, que je vais appeler la RARV. Donc, euh, donc euh, au CIMI, c'est quand même... Euh, on, est, on est un centre euh, collégial de transfert de, de, de technologie. Donc, un peu pour présenter qu -ce que, qui, qui nous sommes. Donc, euh, donc CIMI, pour, donc centre en imagerie numérique, médias interactif. Euh, on est affilié au cégep de Sainte-Foy et puis on fait partie d'un réseau qui s'appelle le réseau euh, des CCTT, le, le réseau Synchronex, donc euh, un ensemble de centres qui sont situés partout au Québec et euh, chacun dans sa spécialité euh, sous, En fait, la mission de chaque CCTT d'offrir de, de, des services de recherche euh, appliqués. Et donc, on, récemment aussi, on a été euh, nommé euh, un CAT, un centre d'accès à, à la technologie là, au niveau euh, canadien. Donc, on ne fait pas simplement desservir le Québec, mais on dessert aussi euh, l'ensemble euh, du pays. Donc, euh, ma présentation va peut-être un peu ressembler. Bon, il y a certains points qui vont ressembler à, à, à mes euh, prédécesseurs là, qui, ont, qui ont présenté certaines techno certains concepts, donc il y a des choses qui vont peut-être se répéter. Donc euh, voilà, donc, un peu pour décrire euh, nos activités ici euh, au CIMI, donc on a, une, on a une, nos champs d'expertise, donc euh, on fait de l'imagerie médicale, euh, donc surtout des traitement d'image rayons X, on fait de la vision numérique, 3D et géomatique, donc tout ce qui est traitement de points 3D pour, euh, pour ces applications. Évidemment, on a un gros secteur qui est le, la réalité mixte, donc qui concerne toutes les applications réalité virtuelle et réalité augmentée. Et aussi, on, on a l'activité de, de médias interactifs qui est tout des développement d'applications web euh, et, et mobiles en support à nos, à nos projets de recherche. Donc, euh, un peu pour euh, situer la réalité mixte, euh, parce que nous. Les autres intervenants ont fait un peu, bon, euh, la réalité euh, virtuelle augmentée ce n'est pas nouveau, donc déjà en 68, euh, et, euh, des chercheurs ont, ont mis au point un, un casque là, qui, qui permettait d'afficher des images et de créer l'expérience euh, de, de ce qu'on appelle la réalité mixte. Donc, pour situer un peu, en fait, euh, c'est quoi la, la, la réalité mixte, donc on, si on parle d'un continuum ici, de, virtu, de, de réalité et virtualité, donc d'un bout du spectre le réel et l'autre bout du spectre le virtuel. Donc tout ce qui est entre les deux, c'est ce qu'on appelle la réalité mixte. Donc en partant de la réalité euh, augmentée, en passant par la virtualité euh, augmentée et finalement en terminant dans un environnement complètement euh, virtuel. Donc c'est un peu la définition qu'on peut donner en général du domaine qui est vraiment un continuum de, de, de réalité mixte. Euh, bon, je vais peut-être expliquer un peu plus en termes de technologie, donc nous on développe sur plusieurs plateformes, donc on peut développer autant de la réalité mixte bon, sur, sur PC évidemment qui est la, la plateforme pour l'instant qui, qui offre les, les meilleures performances en termes de, de, de, de capacité de calcul, de capacité d'affichage. De, euh, on travaille aussi euh, bon, avec les mobiles, donc euh, on peut faire de la réalité augmentée euh, sur tablette, euh, téléphone. Et aussi, euh, bon, un peu plus récemment, les nouveaux appareillages d'affichage, qui est tout ce qui est des casques euh, de réalité virtuelle qui sont maintenant euh, sur le marché et les casques ou les lunettes de réalité euh, augmentée. Euh, tout ça, en fait, euh, s'inscrit dans les... Dans, dans la tendance actuelle d'offrir des, des technologies de plus en plus euh, performantes et des, de plus en plus euh, accessibles. Aussi, euh, on, on, pour euh, utiliser ces, ces technologies, ben, on a besoin aussi de, de, de positionnement par rapport à l'environnement. Donc, euh, on utilise par exemple à la, en réalité augmentée de ce qu'on appelle des, des marqueurs qui sont des espèces de repères images qui permettent à une application de, ou un, un appareil de réalité augmentée ou virtuelle de se repérer dans son environnement. Donc, de pouvoir euh, finalement euh, mettre les images en correspondance avec une scène euh, réelle. Donc, on utilise soit des marqueurs ou on utilise également des, ce qu'on appelle des points naturels. Donc, euh, on peut reconnaître des points euh, caractéristiques dans une scène. Et on, on utilise ces points pour euh, se référencer, en fait, si on veut, dans, dans la scène. Euh, bon, euh, on a développé euh, aussi mis, un, en fait, c'est un, un service, euh, c'est ce qu'on appelle le Lab Media 3D. Donc, le Lab Media sert euh, essentiellement d'offre de, de, de, de, de, de, de plateforme technologique euh, en 3D. Donc, on a, nous avons une panoplie là, de, de, de casques de réalité virtuelle qui sont disponibles, qu'on utilise et qui sont disponibles par exemple pour des clients, pour des entreprises, pour des centres de recherche. Euh, donc, également, on a des lunettes de réalité augmentée qui est l'HoloLens. Bon, on attend évidemment l'arrivée de, de la prochaine génération de HoloLens, qui est l'Ololens 2 qui va offrir des performances nettement meilleures que la première. Également, on, on offre des, des appareillages de scan 3D, par exemple, pour euh, numériser des, des, des objets pour, pour des applications et aussi, on offre une caméra 3D euh, 360 euh, qui permet aussi d'amener, de, de, de, des, des, des, de créer, si vous voulez, des, des, des environnements immersifs vidéo. Donc, euh, à, à partir de maintenant, je vais un peu vous présenter des, plus des applications qu'on a, qu a réalisées euh, euh, avec soit des entreprises ou soit des, des organismes. Donc, ça, c'est une application que, justement, qui a été montrée là, dans le, avec le, le premier intervenant là, qui montrait une application de réalité augmentée. Euh, je vais essayer de, de voir euh, si la vidéo fonctionne. Donc, voilà. Euh, donc, c'est une application en, en éducation donc qui a été dé développée en collaboration avec l'Université Laval et, et, le, et le sujet de saint foy et nous, euh, le CIMI, on était en charge de faire l'intégration de, de cette application. Donc, euh, on voit ici euh, que, que est, cette application a été augmentée, euh, elle s'applique à un cours d'électromagnétisme. Donc, euh, l'application permet par exemple de simuler des, des environnements un environnement de, de, de, de, où il y a un, un jet de particules qui est qui, euh, dans un volume, et puis l'étudiant peut varier les champs électriques et magnétiques. Donc, euh, ça permet d'avoir un, un apprentissage ludique d'une matière qui est très, très, très, très, très, très abstraite. Euh, donc, euh, donc, cette application est intéressante pour justement. Euh, aider à l'apprentissage en classe. Et puis cette application-là est présentement en, en utilisation là, au, par un professeur euh, au, au cégep de sainte fois. Euh, une autre application intéressante, c'est en muséologie. Donc on a développé, une, dans le cadre d'une un, commémoration, une, un client avait fait euh, le, le scan avec un imageur sonore de l'épave de, de l'Impress of Island qui est au large de, de Rimouski et puis on nous avait demandé que, comment on pouvait valoriser ces données 3D. Donc, on a créé une application augmentée qui, qui permet finalement de, de visualiser les, les données actuelles de l'épave qui sont en 3D et de mettre en correspondance un modèle, si vous voulez, une maquette virtuelle de, du navire. Donc, euh, c'est encore une fois, c'est une application qui est qui est ludique, donc qui permet pour un, un musée de présenter euh, des applications euh, en, en réalité augmentée. Euh, une autre application ici, c'est plus dans le domaine du marketing et vente, donc c'est un client lui qui, qui euh, vend des cellules robotisées et lui ce qu'il voulait c'était de présenter ses, euh, son produit à des clients potentiels. Donc avec une HoloLens, euh, lunettes de rétro augmentées, donc euh, ça permet de montrer à, à, à l'échelle réelle une cellule robotisée euh, en usine, dans une usine par exemple, et de montrer les, différentes, euh, les différents outils qui sont euh, potentiellement utilisables par le robot. Donc, euh, on peut euh, changer les interfaces mécaniques, on peut également interagir directement avec le bras de robot. Donc, ça, c'est euh, une application qui permet de, de, de, de, de faire de la vente de, de produits. Euh, une autre application, vente et marketing, donc on utilise euh, l'A360, par exemple. Le client veut montrer à ses clients, euh, quel, euh, ici, c'est une cellule de test de moteur d'avion. Donc, euh, eux, ils conçoivent ces cellules-là pour, pour, pour leurs clients. Donc, ça permet finalement de se promener et de, de naviguer, si vous voulez, dans, une, dans la salle, euh, puis montrer un peu l'appareillage euh, qui, qui est disponible. Et, et puis, on euh, peut, un peu à la, à la manière de, de Street View, de se promener à travers le, le bâtiment et de voir euh, en 360 et 3D euh, quel, quel est l'environnement de test euh, de, de ces cellules. Euh, Essaie. Donc ça, l'environnement, en fait, c'est... Donc au lieu d'être purement virtuel, bien, on est plus dans l'immersion 360 avec des vidéos. Euh, une autre application pour l'événementiel. Donc ça, c'est un client qui, lui, lors de, de, de salons, par exemple, ici, dans, dans l'exemple, c'est un, un salon des vins et spiritueux. Donc euh, avec Lola Lance, un... Une personne voit, euh, vit une expérience de, de, de, de, en fait, c'est des présentations de produits de, de vin, donc ça permet finalement de visualiser de l'information, de projeter de l'information sur des producteurs, sur des produits, pendant que tu te promènes dans le salon. Donc, euh, on peut projeter des, des informations, des bannières, donc la réalité augmentée euh, permet vraiment d'ajouter à l'expérience euh, dans, dans un salon. Euh, ici, on a créé une expérience dans le domaine du, ce qu'on appelle l'expérience le, utilisateur. Donc, ce qu'on voit ici, je vais arrêter la vidéo, ce qu'on voit ici, c'est euh, une collaboration, une communication entre une plateforme de réalité augmentée et une plateforme de réalité virtuelle. C'est-à-dire que la personne qui porte le, un casque, par exemple un HoloLens, va Voir ce que la personne en été virtuelle voit également. Donc, il va voir les pièces, il va voir les, euh, les objets se promener. Euh, donc, ici, la personne manipule, par exemple, ici, c'est l'exemple, c'est le montage d'un moteur d'avion. Donc, euh, la personne en été virtuelle prend les pièces, les met ensemble, et la, et la personne en été virtuelle voit également euh, ce que le. On peut, on peut dire l'apprenant. Donc, c'est une relation enseignant-apprenant où euh, les deux euh, communiquent virtuellement euh, ensemble. Euh, une autre application aussi pour la formation, euh, un client qui euh, lui euh, fait de la formation pour les extinctions d'incendies en milieu industriel. Donc, euh, avec un casque de réalité virtuelle, ben, ça permet finalement de, de, de simuler l'extinction euh, en utilisant le euh, un vrai extincteur, mais couplé avec une, avec une manette. Donc, cette manette permet finalement de, de, de simuler le, le jet de, de, pour, pour, pour éteindre un, un feu. Donc, ça c'est euh, une application de réalité virtuelle. Une autre euh, aussi qui est en plus dans le domaine de la... Euh, de la, la, la simulation, si vous voulez. Donc, on a quelqu'un qui voulait faire de la simulation de déficience visuelle, c'est-à-dire de montrer dans un environnement, montrer à d'autres personnes quel, comment une personne avec une déficience voit une scène. Donc, en, en réalité virtuelle, on présente des environnements et puis euh, on, est, on, on est capable de, de simuler certaines dégénérescences, par exemple. Euh, des dégénérescence maculaires, des choses comme ça. Donc, de, de montrer qu'est-ce que les personnes voient euh, dans un environnement particulier. Ça peut être à l'intérieur, ça peut être à l'extérieur, en virtuel. Une autre en sécurité maritime. Donc, euh, ici, on développe un simulateur maritime qui permet de, de montrer euh, finalement la, la, la navigation Ici, on, on est dans, sur, sur, sur le fleuve Saint-Laurent entre Québec et Montréal. Donc, euh, tous les, les, euh, les éléments ont été simulés euh, à partir de, de bases de données euh, 3D. Et puis, ça permet à des, euh, soit la formation de, de, de pilotes du Saint-Laurent euh, de, de, de se familiariser avec l'environnement d'un navire. Euh, aussi, on peut simuler, par exemple, des, des, des accidents maritimes avec ce genre d'outils. être euh, très utile. Euh, ici, un projet qu'on débute dans euh, une application de mise en valeur du patrimoine. Ici, c'est en fait le, le, le projet débute, mais je voulais quand même partager avec vous le, le, le concept. Donc, le concept c'est dans le cadre de la production d'un livre. Donc, ce livre-là va être associé avec une application euh, en réalité virtuelle où tu vas pouvoir euh, euh, te. te, te de plonger euh, dans l'environnement d'un quartier. Ici, c'est le quartier euh, de Limoilou. Et puis, on va pouvoir euh, avoir accès à des portes, euh, ce qu'on appelle des portes temporelles. Donc, les gens vont pouvoir rentrer dans ces portes et se transporter à une époque donnée euh, du, du quartier. Donc, ça va permettre finalement d'explorer de, puis de voir un peu euh, c'est quoi l'histoire de, de, ce, de ce quartier. Mais le, la particularité, c'est qu'on veut présenter aussi des images 3D. Qui, est un peu, euh, qui ressemble un peu à une bande dessinée, donc euh, un peu un mode hybride là, entre le réel et, et, et la bande dessinée. Donc ça, ça va être utilisable avec un casque de réalité virtuelle. En finissant, je voulais un peu vous, euh, si jamais il y a des, la réalité augmentée et la réalité virtuelle vous intéresse, nous on a une, une conférence qui va avoir lieu euh, au mois d'avril euh, donc, on est à notre quatrième édition, ça c'est dans le cadre de la semaine numérique. Donc, ça se passe le 20, le 20 avril où on va présenter des conférenciers euh, sur le domaine de la RARV et aussi on va avoir une zone démo où des, des entreprises vont venir présenter des, des produits reliés au domaine de la RARV. Donc, une invitation à tous, à toutes et à tous à ceux qui sont intéressés par ce domaine. Eh bien merci voilà. on, a des, on a des questions eric pour toi oui. euh, la première c'est comment as, à comment acceptons, alors comment on accepte- à cette application mais je, je pense que c'est une question en fait qui est en lien directement avec une application que tu avais présentée auparavant euh, oui. qui euh, doit être je pense euh, ben, on va, on va faire général comment on accède à ce type d'application est ce que tu peux euh, je pense que c'est julien euh, julien qui nous a posé cette question yeah. ah, celle, de celle sur l'électro l'électromagnétisme ok comment on peut euh, on, on peut obtenir euh, cette application alors je, je pense que c'est ça c'est comment alors on va on va répondre aux deux euh, peut-être ouais. oui c'est ça julien nous dit oui Ok, oui, ben en fait c'est que pour l'instant on, on va, on, en fait on est en train de, de créer un, un site web qui va, euh, qui va faire, faire en sorte d'annoncer euh, cette application là puis qui va pouvoir permettre de la télécharger. Mais l'application est disponible euh, sur, euh, sur sur le App Store et puis simplement euh, m'envoyer un courriel. Euh, Peut-être que je, je pourrais mettre le, mon courriel là, sur les... Oui, il est déjà les, sur le site de la vitrine euh, avec les détails. Les oui, okay. Donc, m'envoyer euh, un courriel, puis je pourrais en, en, envoyer le lien ou aller chercher l'application. Et puis, oui. comment avoir aussi les... Ça prend des, des, des, des marqueurs là, pour, pour pouvoir... D'accord. Très bien. J'ai d'autres, j'ai ben, plusieurs questions. La deuxième question, c'est est-ce que les conseillers euh, pédagogiques euh, qui proviennent d'autres cégeps que celui de Sainte-Foy peuvent avoir accès à vos ressources, conseils ou soutiens Et si oui, ben, comment procéder? Oui, tout à fait. Euh, nous, on, est, on, est, on, est, on peut travailler avec, avec tous, les, tous les intervenants. Donc, euh, donc, simplement, encore une fois, communiquer avec moi puis, en fait, l'idée, c'est euh, d'échanger sur quel projet, euh, puis, euh, comment euh, nous, on, on peut aider, soit en allant chercher des, des subventions. Quand c'est des entreprises, bien évidemment qu'on on, on, on est capable d'aller chercher des subventions. Quand c'est des organismes, euh, là, on peut, on peut travailler ensemble là, pour essayer de voir comment, euh, comment on peut définir un projet euh, ensemble. <rire> Alors, la, la, la, deuxième, la troisième question, c'est, proposez-vous une démarche pédagogique ou des interfaces pour l'apprentissage des langues sur objectifs spécifiques? Et notre collègue pense euh, aux langues secondes en milieu hospitalier, par exemple. Est-ce que c'est des choses que vous avez déjà euh, explorées, vues? Euh... Ben, pas pour le moment. On n'a pas encore exploré ce, ce, ce type d'application. Euh, mais c'est sûr que, bon, euh, le, le commentaire... Là, du, de l'intervenant précédent. On, le contenu, nous, on, on produit pas le contenu non plus. C'est nous, c'est le client qui va nous fournir euh, les, leur contenu pour que nous, on fasse l'intégration. In, Donc, euh, évidemment que s'il y a du contenu anglophone, ben, on, on peut l'intégrer, on peut, on peut, on peut s'en servir, mais il ben, y, y a possibilité de faire de la, de la, de la production de contenu, mais là, il faut aller chercher des, des ressources. D'accord, d'accord, c'est ça. Vous apportez vraiment l'aspect le, le, technique, en fait. Euh, plus que, voilà, il y a certains intervenants qui parlaient du contenu, vous vous apportez l'aspect technique. Merci euh, beaucoup. Euh, Eric pour, euh, pour, euh, pour ses partages. Il y, a, il y a vraiment beaucoup de choses qui se font euh, euh, au Québec, justement, par rapport à ces technologies. Puis, c'est bien de, de pouvoir euh, réaliser euh, les choses qui se font ici, euh, ici aussi chez nous. Donc, euh, c'est très bien. Euh, J'ai une petite... Euh, alors, c'est Alexandre qui nous dit que la conférence d'avril est-elle est à teneur pédagogique ou euh, contient-elle des... Euh, contient-elle des présentations sur le développement, les développements pédagogiques possibles. Alors là, je parle de la conférence d'avril, la conférence numérique. Ben en fait, euh, nos conférenciers ont, ont été choisis pour un peu présenter euh, des applications. C'est sûr que la pédagogie n'est pas, pas le point central, mais il y a quand même moyen de, de discuter sur place euh, avec soit les, les intervenants, les conférenciers ou avec les, les entreprises qui vont être sur place dans, pour, pour la zone des mots. Mm -hmm. D'accord. Très bien. Ben, donc, ça veut dire que ça, ça va valoir le coup d'aller de, de, de, voir et puis d'essayer de, d'explorer euh, euh, cette, cette conférence. Merci beaucoup, euh, Eric. Euh, euh, je vais continuer euh, avec vous. On a quelques minutes. Je vous ai dit que ça finissait à 30. Puis que, si vous voulez, vous, pouvez, vous pourriez rester... Euh, Quelques, quelques, on a on a pris un peu de retard mais euh, j'ai quelques informations à partager avec vous notamment par rapport à l'activité que j'avais lancé avant euh, que j'avais lancé avant, euh, le laboratoire sur Trisider. l'idée c'était euh, de proposer des définitions, euh, de proposer euh, des usages de, euh, la, les, de, de la réalité virtuelle augmentée et mixte euh, dans justement le secteur euh, éducatif de l'enseignement. Euh, ce que maintenant il serait intéressant de faire, et puis j'ai encore ouvert, euh, ouvert le lien Trisider pour encore quelques jours, c'est d'aller voir par rapport à ce que vous avez euh, justement les, les informations que vous avez reçues aujourd'hui, les explorations que vous avez pu faire, de, de, de peaufiner ou peut-être d'ajouter des choses. Ce document, c'est un document qui va nous permettre de, aussi de peaufiner notre synthèse, la synthèse euh, à laquelle vous aurez accès sur, le, sur, notre, sur notre site dans quelques, dans quelques jours. Il faut savoir aussi que, comme je vous l'avais dit au début, euh, ce euh, laboratoire est enregistré donc vous aurez accès au laboratoire sur le site de la vitrine vous aurez aussi accès euh, à une synthèse et justement euh, à un document qui va vous permettre de voir à peu près ce que euh, les collègues ont noté par rapport à la définition des technologies immersives. Euh, Eric, tu es encore là oui, Eric, comme tu es le dernier, je vais te poser une question par rapport justement, j'ai toujours, en, en créant un laboratoire puis en travaillant aussi sur dans, dans le domaine des, des réalités virtuelles, je, je pose toujours cette question parce que même moi-même, j'ai un peu de la misère. Je me disais, mais est-ce que quand je veux parler justement de la réalité virtuelle, mixte, augmentée, ce serait quoi le terme que je pourrais utiliser pour ces trois, euh, ces trois réalités euh, donc j'avais utilisé XR, mais XR c'est un terme qui est euh, qui, qui est en anglais, puis des fois qui n'est pas euh, forcément évident pour tout le monde. Quand je veux parler de ces réalités, si j'utilise technologie immersive, les technologies immersives font aussi appel à ce qu'il y a les simulateurs, etc. Donc on n'est pas vraiment dedans. Quel est le bon terme pour parler des trois réalités ben, En fait, moi, moi j'utilise pour parler de ces trois réalités, bon, je pense que la réalité mixte et le, je, te, je, te, je te dirais que c'est le terme qui couvre l'ensemble. Euh, pour, euh, bon, technologie immersive, c'est vraiment des technologies qui vont te plonger dans un environnement. Moi, moi j'associe ça plus à la réalité virtuelle quand c'est immersif euh, Mais sinon, c'est ça, réalité mixte, c est, c est, c est, je dirais que c'est le terme consacré. Bon, on parle de plus en plus de XR, puis de XU, pour l'expérience utilisateur et des bon, et des termes comme ça mais euh, je pense que pour moi la réalité mixe ça couvre tous les domaines d'accord très bien bon ben j'espère que que cette, cette cette réponse va pouvoir bénéficier euh, euh, aux participants en tout cas merci encore merci encore Eric. alors on a vu qu'en passant par l'exploration euh, des normes dans l'usage des technologies immersives par euh, la sensibilisation au métier, à l'optimisation euh, du développement des compétences par la RV et les nombreux projets et développements euh, et les nombreux projets et développement des technologies immersives au Québec, j'espère qu'on a pu répondre à notre objectif qui est de, de poser, de faire une sorte d'état des lieux et d'explorer euh, ce qui se passe dans ce domaine. Donc, j'espère aussi que ça vous a permis euh, d'avoir une vision globale de ces usages et de pouvoir aussi euh, vous, ben, vous connecter parce que c'est un sujet euh, qui est vif, c'est un sujet dont tout le monde parle et nous, dans le milieu de l'éducation, c'est un sujet euh, qu'on est en train d'explorer, de, qui émerge. Euh, donc, ce serait intéressant aussi qu'on puisse se, se connecter et en parler un peu plus amplement. On vous proposera euh, dans quelques jours, comme je l'ai dit auparavant, le, euh, ce laboratoire, notamment aussi pour ceux qui n'ont pas pu être là aujourd'hui. Euh, je vais mettre ma caméra et puis je vais aussi euh, mettre à côté de moi euh, Renema, qui ne veut pas trop se montrer, mais euh, qui est la co-animatrice qui m'a permis euh, de, de, de travailler puis de développer euh, ce, ce laboratoire et faire en sorte que, que tout se passe bien, puis de traiter, euh, traiter les réponses. N'oubliez pas aussi, on va vous transmettre un lien qui est un questionnaire que vous allez pouvoir, auquel vous allez pouvoir répondre pour nous permettre d'améliorer notre synthèse, celle qu'on vous mettra sur le site. Euh, merci beaucoup à vous tous. J'espère que je n'ai rien oublié. Vous savez déjà qu'il y aura une deux, un deuxième volet de ce laboratoire qui aura lieu le 20 février. Dans ce laboratoire, on sera vraiment dans le retour de, de, de pratique, le retour de pratique sur ce qui se fait euh, au Québec avec des collègues qui sont experts, praticiens, enseignants. Et ça va être vraiment intéressant euh, de voir comment ça se passe. J'ouvrirai même peut-être le, le domaine à ce qui se passe dans le monde, à savoir quels sont les retours qu'on va avoir de, de nos invitations. Merci beaucoup euh, à vous tous et à votre, pour votre participation.